Récemment, en commentaire de l'une de mes vidéos, un abonné faisait cette remarque pleine de sens. Nous sommes tout de même prêts à dépenser pas mal d'argent, simplement pour se divertir. Cela, les éditeurs le savent bien, et ils n'ont pas attendu la légère chute en popularité du modèle participatif pour nous en mettre plein les yeux. Mais que faisons-nous vraiment de ces 150 heures de campagne promises Avons-nous forcément besoin de pièces en métal différentes pour chacun de nos jeux Grâce notamment au point de vue d'un éditeur français, je vous propose de faire le tour d'une question ô combien subjective, les éditeurs en font-ils trop, et le dixième épisode du podcast Autour du jeu, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Nix et sur vos plateformes de streaming préférées. Sixième épisode d'Autour du jeu déjà, L épisode c'est maintenant devenu une habitude, euh, co-animé par Kevin et Xavier ludovore euh, à qui je tiens encore une fois, je le fais peut-être pas assez à, à rendre hommage ici euh, aujourd'hui, euh, puisqu'ils sont devenus quasiment des, des piliers de cette émission, une émission qui je pense se serait arrêtée en fin d'été dernier euh, sans leur intervention, et je dis ça vraiment sans ironie, euh, la chaîne de Ludovore, c'est donc une chaîne YouTube qui est extrêmement didactique, qui est extrêmement qui fait un, un vrai travail d'inventaire sur les campagnes Kickstarter, une chaîne à laquelle vous devez être abonné. Et malgré tout ce travail, malgré le décalage horaire, puisque mes amis vivent au Japon, ils prennent le temps tous les mois de venir avec moi et de, de répondre à mes questions et de, de questionner nos, nos invités. Donc encore une fois, merci et bien sûr, bienvenue. Euh, notre invité du jour, lui, il a d'autres considérations. Euh, il a la fibre depuis quelques semaines et euh, il passe à son rythme le cap de l'an 2000. Euh, je parle bien sûr du responsable de la version française euh, de cette Watch, le président de Boom Boom Games, David Lenouy. Salut David et bienvenue à toi aussi Salut Nix, salut à tous. Je fais une toute petite annonce avant de, de commencer cette émission, ça fait quelques fois avec Kevin et Xavier qu'on euh, qu s'émerveille devant le nombre de, de chutes et de bêtisiers qu'on a suite à l'enregistrement de ces émissions, et qu'on se demande, en tout cas moi je me demandais vraiment à quel moment j'en aurais assez assez de volume pour, euh, pour en faire une, une compilation. Je pense qu'on peut attendre, c'est un petit peu le teasing de cet épisode, on peut attendre les 5000 abonnés et ça pourrait en faire une belle vidéo spéciale. Donc vous ne vous rendez pas compte euh, du nombre de choses que je suis oublié de couper et, euh, et pas seulement venant de Xavier d'ailleurs malgré ce que vous pourriez penser. Donc il y aura euh, quelque chose à voir j'imagine très bientôt et Xavier va encore alimenter j'espère pendant cette émission euh, cette merveilleuse vidéo. Notre sujet du jour, du j'y jour, viens quand même, euh, les éditeurs en font-ils trop Alors c'est un sujet qui est assez vaste, qui peut paraître un petit peu manichéen, euh, mais on s'est tous demandé à un moment, devant certaines pages, euh, si certains éditeurs n'allaient pas trop loin. Alors on va explorer plusieurs facettes de la question, plusieurs facettes du trop quelque part, que ce soit en termes de, de matériel, de qualité, de prix, pour ce qui, entre guillemets, ne reste qu'un jeu. Et puis la facette merchandising, la, la facette promesse avec les 300 heures de campagne en 12 boîtes. Bien sûr, on essaiera de savoir en conclusion si c'est vraiment préjudiciable à l'industrie ou, ou, ou aux joueurs, c'est-à-dire encore une fois, est-ce qu'il y a du bo le bon trop et le mauvais trop c'est ce qu'on essaiera d'arbitrer en, en fin d'émission, mais on peut commencer, si vous voulez tous, euh, par parler donc de ces éditeurs, et il y en a un qui fait l'actualité en ce moment, euh, qui font beaucoup dans le luxe et dans la quantité. Et là, même si on va, j'imagine, finir par parler de, de Simone, qui est peut-être un éditeur que je connais moins que d'autres, euh, on va commencer avec Too Many Bones de Chip Toy Games. Chip Games, c'est notre cheval de bataille puisqu'on en parle quasiment à chaque émission pour un jeu différent. Euh, ce mois-ci, il y a eu Lucky Duck qui adapte une partie des extensions, euh, y compris donc Undertow en français. Euh, donc la campagne, je crois, sera encore en cours quand cette, cette émission sera diffusée. Donc on peut commencer par là. Est-ce que Xavier, tu veux bien, comme tu es un petit peu l'expert, est-ce euh, Games, euh, est-ce que tu veux bien nous teaser un petit peu, expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas, en quelques mots, ce que c'est que Too Many Bones alors, Too Many Bones, euh, c'est un jeu coopératif dans, laquelle, euh, dans lequel un à 4 joueurs jouent ce qu'on appelle des Gearlocks, des petites créatures qui vont se battre contre un tyran. Euh, c'est un jeu dans lequel on va, euh, au cours de l'aventure, euh, essayer de customiser son personnage pour le faire progresser, pour le rendre plus puissant, pour justement euh, dé défier des, des méchants de plus en plus importants. Euh, ce qui caractérise le Too Many Bones, c'est, euh, bah, on va dire, justement, le, un peu le luxe du matériel. C'est vraiment, euh, là, on, tu parles de démesure, mais c'est un peu ça, quand même, puisque les tapis de jeu des personnages sont en néoprène, les cartes à jouer sont en PVC, donc théoriquement, infroissables, imperméables imperméable et tout ça. Euh, les Super dés euh, par brouette, et, euh, et ainsi de suite. Euh, le, et si on veut se lancer dans la collectionnite, Too Many Bones est un fort bon point de départ, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en anglais, beaucoup de personnages qui ont été rajoutés, beaucoup de campagnes qui ont été rajoutées. Donc, comme tu le disais, euh, Undertow va être adapté en français, ainsi que, si je me souviens bien, quelques autres personnages en même temps. C'est ça, quelques autres petites choses. Est-ce que tu peorale... veux nous dire. Ouais. Est-ce que tu veux peut-être nous dire globalement euh, combien t'es revenu, ta collection Toi, t'as l'intégralité en VO T'as tout ce qui alors, existe. Alors, j'ai l'impression Non mais pour donner un, une idée, sans te stigmatiser voilà. vraiment, t'as de l'argent, c'est bien, tant mieux, mais euh... <rire> bah, t'en as plus. Mais est-ce que tu mais veux donner une Xenbourg, idée des gens, en fait. tu vois Est-ce que pour certains, 200 euros, c'est énorme, pour certains, 500, c'est pas grand chose, tu vois Oui, alors je pourrais le faire tout à fait. Après, je sais que j'ai quelques membres de la famille qui peuvent potentiellement écouter ton podcast, donc ça va être ah, un mince. peu. Je vais me faire un <rire> peu lyncher, mais. Euh... Okay. Alors, pff, bon, euh... c'est une très bonne question, en fait. Alors, j'ai tout, mais je n'ai pas tout reçu, puisque les dernières campagnes n'ont pas encore été livrées, surtout ici au Japon, on est toujours un peu en retard. J'estimerais le tout. Euh... Hmm. Pas toi, mais quelqu'un voilà que absolument tout. Est-ce qu'on ouais. est à plus de 1000 euros ou non, je dirais qu'on doit être aux alentours de 1000 euros. D'accord. Okay. Après, après, attention, il y a eu des augmentations de prix depuis que moi j'ai pris. Donc, je, mmh. par, je parlerai en, en euros actuels. Je sais que, par exemple, le Trovechès, qui est une boîte euh, qui permet de tout ranger, et y compris ce qui va arriver bientôt, moi je l'ai eu, elle coûtait 75 dollars. Maintenant, elle est rendue à plus de 110 ou 120 dollars, avec mmh. la crise de l'énergie, des transports et tout ça. Bon, euh, okay. ChipToy Games aussi a, a revu un peu ses, ses tarifs à la hausse pour justement un peu compenser tout ça. Donc oui, c'est un jeu qui revient cher, mais c'est un jeu qui, en effet, euh, colle bien à ta thématique, en, à mon avis, puisque c'est un jeu qui offre énormément. Vraiment. Et on, on va y, y revenir répondre. Ouais, euh, petit tour de table peut-être. Alors toi, Kevin, c'est marrant parce que tu avais, euh, quand tu as parlé de ChipToy Games, que c'est leur marque de fabrique, tous leurs jeux, à ma connaissance, sont composés donc de jetons assez luxueux type poker, de cartons pvc et, et autres, et autres euh, Toi, Quand on en a parlé c'était plutôt sur l'aspect mais il y a trop justement et c'est trop profond et du coup euh, bah, c'était l'émission je regrette d'avoir backé, je regrette d'avoir backé parce que je ne le sors pas et parce que c'est difficile à sortir. Est-ce que c'est quelque chose que tu appliquerais finalement à toutes les campagnes de, de CTG qui euh, voilà, pour toi le trop ça va être un repoussoir parce que tu sais que ça va être impraticable, intransportable et peut-être insortable Ça peut le devenir, euh, ça peut avoir cet effet repoussoir, mais ça dépend dans quelle mesure on en fait trop. En fait, moi, c'était juste ciblé sur Cloud Spire, qui selon moi est particulièrement complexe. J'ai eu l'impression, pour la seule expérience que j'ai pu avoir de Too Many Bones avec Xavier, que ça avait l'air d'être un petit peu moins complexe quand même. Euh, je me suis quand même laissé tenter aussi par euh, Oblomacus, Victor victorum pour pouvoir jouer en solo, qui a l'air d'être relativement abordable aussi, même si on reste sur du jeu relativement classable dans la catégorie expert on va dire mm. euh, donc non non, c'est pas la, la difficulté la complexité en soi qui me repousse vis-à-vis -vis de, de chip theory games euh, c'était vraiment plus un, un aspect qui me semblait désigner Spire plus que le reste de leur collection même si ça reste des jeux relativement orientés expert enfin, d'accord et donc pour commencer à pointer du doigt pour toi et même si là ça va être encore une fois très manichéen ils en font trop ou ils sont dans une niche, ils sont dans une démarche qui te paraît peut-être saine Moi, j'ai des arguments là-dessus aussi, mais j'y viendrai après. Ben, les deux. Les ben, deux. Ben, ils en font trop pour une partie du public et ils en font juste assez pour Xavier. <rire> <rire> Alors, on a la chance d'avoir un point de vue éditeur et c'est assez intéressant. Toi, David, euh, mm -hmm. pour d'autres raisons et d'autres contraintes, tu n'as jamais adapté de jeu de cette taille, de cette, de cette ampleur. Est-ce que... C'est juste compliqué parce que tout simplement, tu n'as pas le, le personnel et le temps nécessaire. Ou est ce que pour toi, c'est quelque chose qui est trop risqué ou qui est trop, qui est trop tout court, si tu veux Qu'est ce qui fait que tu vas choisir tel jeu et pas un autre Et est ce que si c'est trop vaste, finalement, même logistiquement et tout, c'est quelque chose qui, qui va être trop compliqué pour toi et pas attirant en termes d'éditeur bah, Alors déjà, on a on a failli faire un jeu qui était très, très gros, qui était Thunderstone Quest. Hein, euh qui est passé juste à côté parce qu'on avait quand même tout fait. Euh, il nous restait juste à appuyer sur la machine et puis on ne l'a pas fait au dernier moment. Donc c'est euh, parce qu'il bon, y, y a des contraintes de temps, et des contraintes d'investissement qui sont assez importantes. Alors sur euh, Chiptory Games, il faut quand même dire que c'est leur marque de fabrique depuis le début. Euh, ouais. Même si leur dernière campagne, c'est un peu plus léger, ce qui est, ce qui est allé sur GameFound, c'est un peu plus léger. Au, dès, enfin, dès le départ, ils se sont fait connaître avec 2 Bones et euh, c'était ça, c'était... Euh, Déjà à l'époque quelque chose de, de très abondant en termes de matériel avec euh, voilà des dés très spécifiques moi je me souviens je les avais contactés il y a très longtemps euh, parce que voilà ça m'intéressait quand même malgré tout mais euh, bon ils m'avaient expliqué leur process et ils m'avaient expliqué le coût etc donc c'était c'était concrètement des choses qui pouvaient de toute façon pas aller en boutique tels que oui. et qui avait besoin de faire des ajustements. Alors, euh, on a la chance d'avoir la version française, euh, euh, le -Duck, par le Kidok, mais je pense que le Kidok, là aussi sur tout ça, hein, je ne pas parler à leur place, mais ils ont fait euh, des ajustements. C'est pas sur le matériel, pas sur le jeu en tant que tel, mais sur sur le process et sur euh, sur la mise en vente. Je pense qu'il y a eu quand même des ajustements à droite à gauche parce que c'était quand même un des jeux qui étaient sure. extrêmement chers à produire. Ce qui, mais encore peut-être plus cher que d'autres jeux avec des tonnes et des tonnes de figurines, hein. vraiment, ces, ces jeux-là étaient vraiment... Enfin, sont vraiment très, très spécifiques hein, à mon sens, par rapport à ouais. Simone, par exemple. Oui, c'est vrai, oui. Euh, et, et toi, en tant que joueur, finalement, qu est-ce que... Moi, je pourrais, voir si je me lançais sur... Euh, sur une piste, c'est le genre de jeu, alors ils ont fait un effort sur la boîte, euh, maintenant la nouvelle boîte de Too Many Moons, la Core Box, est beaucoup plus petite, mais c'est des jeux qui sont difficilement transportables, et même, on n'ira pas si loin, on n'ira pas creuser si loin, mais même un jeu comme Endless Winter, qui est pas excessivement complexe en soi, euh, la boîte est énorme, elle est lourde, et donc ça, forcément il y a des choix à faire quand on va faire une soirée jeu. quoi. Est-ce que toi tu es quand même friand de, euh, bah de ce choix finalement offert, en termes de, de possibilités de gameplay, d'adaptation, de modularité ou est-ce que tu es plus un éditeur comme un joueur qui va privilégier entre guillemets l'efficacité et un système qui marche avec moins? alors je crois qu'il faut, il faut distinguer <rire> l'éditeur du, du joueur hein. euh, ouais. en tant que joueur bah, j'ai baqué Tentry Drill par exemple pour euh, ce qui est des gros jeux et même si vous critiquez beaucoup Monde de hérétiques <rire> je trouve que c'est quand même un très très bon jeu et moi j'ai la boîte de base et puis j'ai deux, les deux extensions de scénario euh, etc mais moi ce qui m'intéresse c'est plus le gameplay c'est pas vraiment les foufrous, c'est pas vraiment le, le bling bling c'est vraiment le gameplay, c'est pour ça que j'ai acheté les, les grosses boîtes, les, enfin les grosses autres grosses boîtes. Donc en tant que joueur, j'aime bien ça, bon, on sera amené sans doute à en discuter, mais euh, le trop, là, à ce moment-là, on peut se dire oui, il y a trop, parce que ça se trouve, j'aurais jamais le temps d'y jouer, euh, peut-être, j'en sais rien, mais en même temps, comme on l'a déjà dit, c'est une promesse d'heures de, de, et d'heures de, de jeu, et finalement, euh, quand tu achètes sur Kickstarter, tu achètes une promesse, donc euh, c'est mieux d'en avoir plus que pas assez, finalement, on peut se dire pratiquement. Et... Euh, <rire> Bah oui, oui, c'est un peu ça. Hein, oui, c'est euh... un, oui, <rire> oui, un point de vue sur lequel on reviendra. Mais est-ce voilà. que, tu vois, je, je, je vais juste amener mon argument à moi, euh, en tout cas une question, est-ce que là, sur Type Theory Games, on est dans le trop, tu parles de frou, frou il y a un peu de ça quand même, ce côté de luxe. les cartons PVC, c'est pas indispensable, euh, est-ce que tu penses que c'est, ou est-ce que vous pensez d'ailleurs, que c'est ça qui fait leur succès, c'est-à-dire un jeu haut de gamme qui va attirer des gens qui aiment les beaux objets, ou est-ce que quand même derrière, il n'y a pas aussi une réflexion avec un un gameplay qui est, euh, qui est plutôt bien fichu. Et moi, vraiment, ce qui, à mon sens, les sauve par rapport à d'autres, c'est que ça n'a pas été une campagne à 1000 balles qui t'ont sorti comme ça du jour au lendemain. Ça s'est fait sur le temps, avec des mises à jour de règles, du travail sur chaque extension. Et c'est une gamme qui les ont fait vivre, contrairement à beaucoup d'éditeurs qui, on va y revenir, te proposent un pledge à 500 euros où il y a tout dedans et puis après, on en, quasiment, on n'en parle plus. Per personnellement, je suis entré dans le monde de Chip Theory Games par l'effet WoW, par l'effet bon sens, c'est quoi ce truc Parce que aussi, j'étais à un moment où j'ai découvert Chip Theory Games au moment où je commençais à me réintéresser aux jeux de société et où donc je ne connaissais pas du tout l'offre actuelle. Moi, j'étais jeu de rôle, principalement. Et du coup, quand je suis tombé sur des jeux comme ça, bah évidemment, par rapport aux jeux que moi, j'avais l'habitude de jouer, en termes de visuel, de matériel, c'était juste euh, pas possible d'imaginer ça pour moi. Et après, Bien sûr, quand j'ai vu le prix, j'ai fait « Bon, d'accord, c'est pas pour moi ». Puis j'ai regardé euh, les vidéos d'une expli-partie d'un merveilleux collègue québécois qui fait de très bonnes vidéos euh, et qui, dans laquelle il jouait plusieurs citer, parties. Voilà, bah, euh, c'est euh, Martin, tu sais de... Quoi, Martin euh... Montreuil, j'imagine, la, de de soci... euh, la société des jeux peut-être Ouais, ça doit être ça. Oui, c'est ça, c'est ça, ça. Et euh, bah, en fait, j'étais bluffé parce que derrière la beauté du jeu et du matériel, il y avait un vrai jeu. Un vrai jeu solide qui avait l'air intéressant. Et comme tu le dis, à chaque fois qu'ils sortent une campagne, euh, là, ma, mon, ma première réflexion, c'est quand même un peu ah zut, encore des trucs. Et puis après, je lis chaque Gearlock et je me dis ah ouais, mais c'est quand même une nouvelle manière de jouer. Il y a tout un. notamment un des derniers, là, Re euh, Riffles, qui se joue avec un deck de cartes. Je veux dire, mmh. dans un mmh. jeu où, à la base, c'est du jeton de poker et des dés. Donc euh... Et apparemment, d'après les retours de ceux qui l'ont reçu, ça marche très bien. Donc il n'y a pas que l'effet bling. Ouais, voilà, et je voulais... Euh, le, le saut est un peu large, mais est-ce on peut traiter des éditeurs comme Simone à la, à la même enseigne, ou moi j'ai l'impression, alors peut-être que j'ai plus, tu vois, de... Euh, mon cœur balance plus d'un côté quand même, mais... Où on a tendance à refaire plusieurs fois la même chose, en fait, avec toujours plus de, de figurines. Ce qui va attirer, là je pense, le figuriniste, mais en termes de, de profondeur de recherche de jeu, est-ce que vraiment... Est-ce que là c'est pas trop, ou en tout cas, est-ce qu'il s'enferme pas dans quelque chose finalement Bah alors je vais je vais, je vais répondre peut-être en premier. C'est c'est bien Simone qui fait la gamme des side Ouais. On est bien d'accord. Bah voilà, là par exemple, tu vois, pour moi, j'ai toujours été repoussé par ce jeu parce qu'il y avait trop de trucs. Et je me suis toujours dit, je vais trop galérer à tout récupérer. Vaut mieux pas que je m'y mette. Ouais. Et je oui, ne déteste pas Simone moins... puisque je suis sur Cthulhu euh, Death Medaille. Donc, mm -hmm. euh, je veux dire, voilà, c'est juste zombicide. Non, mais ce n'est pas pour dire qu'ils font que du, du mauvais, mais généralement, ils ont. Euh... Je trouve personnellement que c'est plus dur. À Il est plus dur de justifier, si tu veux, euh, un, un pledge à plus de 200 euros, voire même encore plus, euh, pour des mécaniques de Dungeon Crawler où, bon, Cthulhu Death Medaille, j'aime pas trop, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus que ça quand même. Mais globalement, leur marque de fabrique, c'est ça, quoi. Si tu pas peintre, quel intérêt Puisque tu as les mêmes jeux pour beaucoup moins cher et beaucoup moins d'encombrement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. David, peut-être aussi un point de vue, encore une fois, un peu ouais, éditeur j'suis, sur j'suis pas, cet aspect-là Je ne suis pas, ouais, pas d'accord hein, par rapport à ce que tu dis. Euh, je pense pour moi que le, bah, le zombicide, moi je suis Je suis pas toujours J'ai été un, un, un, bon, un bon joueur de zombicide comme beaucoup de joueurs, hein, parce que c'est un jeu qui a cartonné pour, pour beaucoup de gens. Il euh, y a quand même un plaisir de jeu, euh, même si euh, on peut se dire que ça fait peut-être trop de choses, parce que maintenant euh, ils en sont à, après les Marvel, les machins, enfin voilà, ils adaptent tout aux zombicides, donc peut-être en même temps euh, ils adaptent tout, mais avec, toujours avec succès. Donc euh, si à un moment on était dans le trop, euh, si le trop est négatif, bah à un moment ils devraient quand même forcément avoir euh, une porte qui se referme quoi, quelque part, alors que bah non, il ouais, n'y en a pas. Donc ça veut dire que le trop dans ce cas-là euh, convient à une majorité de backers. Parce que sinon les gens n'achèteraient pas chez eux. Et, euh, et même pour Zombicide, il y a même plutôt intérêt, et là c'est peut-être un point de gameplay qui était un peu compliqué sur les, les premières boîtes, c'est plutôt intérêt à avoir plein de zombies parce que ça t'évite justement d'avoir euh, de, de manquer de, de figurines sur la table. Oui, d'avoir besoin de proxy peut-être. Et, et, ouais, et quand tu manques de figurines, tu es obligé de réactiver les autres, et donc là, là tu es dans la merde en fait, hein, finalement, dans, ouais. en, en termes de gameplay. Et c'est même pour ça que ça devient plus facile une fois que tu as une deuxième boîte, tu une troisième boîte. Dans certains cas, voilà. Donc, mais, euh, enfin, je pense que ce serait un peu de, un peu un peu péjoratif de d'opposer Simone et Chip Theory Games. Chip Theory, ils sont partis sur euh, sur du beaucoup, mais sur du qualitatif aussi. Euh, Simone, c'était peut-être moins qualitatif dans le dans le matériau, je veux dire, euh, parce qu'en termes de figurines, euh, bon, c'est quand même sacrément qualitatif. Hein, on dira ce qu'on veut, mais. Euh, et euh, ils ont ils ont développé des modèles qui sont un peu différents. Euh, Simone, euh, une boîte de base, ça peut aller en boutique, par exemple. Normalement, c'est fait, fait pour euh, le, le, le KS va t'apporter le plus le trop. Peut être que tu pourrais dire le trop, mais le, le plus qui va ravir le collectionneur, le mmh. gros joueur. Voilà, mais euh, voilà, zombicide, si tu peux le mettre en boutique. Euh, voilà, c'est prévu pour finalement aller dans un circuit boutique euh, classique. Il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. Chip ce n'est pas le cas. Euh, voilà. Bon, c'est pour ça que c'est pas tout à fait des choses qui peuvent être comparables malgré tout, parce qu'ils ont pas tout à fait le même modèle à mon sens. Mais peut-être, alors du coup je conviens encore une fois que je connais très mal cet éditeur, et, mais c'est peut-être le reflet du fait qu'ils gén... Ils incarnent aujourd'hui ce cliché de on refait le même jeu avec plus de figurines sur un thème différent, et, mmh. euh, et le trop qui est subjectif, trop c'est une formule d'appel mais euh, c'est oui, très très subjectif, mais est-ce que le trop c'est pas ça finalement c'est de devenir une espèce de euh, d'épouvantail et de, de, de clichés au regard d'une certaine partie de la communauté ben, Genre, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que le trop, si c'est trop, c'est que ça marche pas normalement. Euh, Sauf si c'est trop, trop c'est pas bien. Donc euh, voilà. Ouais. Euh, mm. Quand on dit oh, c'est trop génial, ben, non, trop c'est pas bien. <rire> normalement dans la langue française. Donc, ouais. euh, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que si c'était trop, si c'était pas bien, entre guillemets, si, si vraiment ça marchait pas, ben, les gens n'adhéreraient pas et pourtant. Tout le monde est toujours là parce qu'il y a quelque chose qui fait que. Euh, bah après, alors moi, j'ai pas tout suivi. Hein. J'ai pris les premiers de Zombicide, par exemple, mais euh, les itérations suivantes, j'ai essayé, essayé Black Plague, euh, j'ai vite revendu, enfin, parce que finalement, ça m'intéressait beaucoup moins. Mais ça marche, il y a toujours du public, il y a toujours des gens qui sont là pour les acheter, il y a toujours des gens qui. Et puis, il y a des, un effet de collection aussi. Et parmi les backers, il y a beaucoup de collectionneurs et des gens qui ont envie d'avoir tout, c'est-à-dire que tout simplement pour avoir sur leur calax. Tous les zombicides, comme certains, ont tous les monopolies ou euh, tous les etc. Donc il y a aussi ça, mais ça fonctionne très très bien. Je veux dire, euh, on voit toutes leurs campagnes, à part certaines qui font un petit peu moins bien, mais globalement ça cartonne tout le temps. Voilà. Même en volume de backers, ça c'est une info que j'aurais pu aller chercher. Parce que si tu veux, en, en montant financé, c'est assez facile vu le prix des pledges d'atteindre des sommets, mais est-ce qu'on euh, a un flux, euh, un flux régulier de backers, tu vois, un volume non, de backers alors... équivalent Là encore, je ne vais pas être d'accord avec toi, <rire> excuse-moi, mais euh, euh, quand tu dis vu le, le prix des pledges, bah oui et non, enfin le prix des pledges, même si tu as un, prix, un, un, un pledge à 100 euros ou 150, voire 200 euros, il y a plein de campagnes où il y a des pledges à 150, 200 euros et qui font la moitié moins, donc c'est quelque part, malgré tout, soit ils, ils ont une fanbase base qui est relativement importante, ce sont toujours les mêmes, ça je ne sais pas, hein, peut-être. C'est sûrement le cas euh, quand même, oui. Mm. Oui, sans doute. Mais, ils ont quand mais même y a, une base solide. Oui, ils ont une base solide, mais voilà, il y a plein d'autres qui le font avec les mêmes offres, typiquement des belles figurines, une promesse de jeu, etc, etc, il y en a qui font beaucoup moins bien aussi. Donc, euh, je, voilà, je, ça reste pour moi, enfin, ça reste un modèle qui fonctionne, c'est-à-dire que euh, si, tu, si je prends mon, ma position d'éditeur, c'est-à-dire, bah, enfin, tu proposes un jeu, tu fais de l'argent, euh, pourquoi t'arrêterais enfin, Voilà, c'est un peu ça, après tu peux peut faire plein d'autres trucs comme ils ont fait plein d'autres trucs parce que Simon c'est aussi Hank, Blue Dream oui. etc c'est pas que que des trucs où voilà tu lances On des dés pour taper sur la gueule des zombies il y a quand même mm. aussi de la recherche puis tu parlais de euh, de, de, de Toulouse des médailles moi bon, j'ai pas adhéré, hein, mais euh, bon pourtant sur le papier ça avait tout mais euh, bon voilà euh, donc ça, fo ça fonctionne pratiquement dans tout ce qu'il propose quand même mais oui attention le but c'est pas de dire que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne parce que c'est cher je me demandais juste si il faisait juste entre guillemets beaucoup d'argent ou s'il faisait aussi un volume constant de, de backers mais là j'ai pas l'info tout de suite et euh, mais hank pour euh, après Kevin je vais donner la parole parce que pas ton, je connais pas ton opinion sur ce genre de licence Hank euh, par exemple c'est typiquement le genre de jeu où, euh, où j'ai revendu la moitié de mon pledge parce que bah, c'était intransportable et je savais pas quoi en faire en fait donc pour moi c'était trop pour moi encore une fois et ça veut pas dire que c'est nul ça veut pas dire que, que ça va pas plaire à certains mais je pense qu'il oui, y a un aspect Peut-être plus encore que dans Cloudspire parce que tu vas pas exposer tes jetons, tu peux exposer ton Trove-Chest à la limite. Il y a un côté où ouais, collectionneur, peintre, exposé, montrer, et plaisir d'avoir de beaux objets. Ça, j'en conviens complètement. Euh, Kevin, un petit mot peut-être. Euh, bah, pour répondre à la question que tu posais récemment sur le, le nombre de backers, je pense qu'ils ont souffert un tout petit peu depuis euh, le petit quack qu'il y a eu récemment justement sur Marvel Zombies. où Vous avez euh, comment dire, augmenté les prix des frais de port de manière assez conséquente suite à la, à la crise du fret. Et du coup, ça avait été assez mal pris par beaucoup de backers. Donc, je crois que le niveau de backers a légèrement euh, chuté euh, depuis une ou deux campagnes, mais ça reste euh, toujours à des scores quand même assez, assez incroyables, qui, qui vont entre 10 et 20 000 en général sur mmh. chaque campagne, voire même un peu plus parfois. Ils en ont souffert un petit peu, mais hm, je n'ai pas l'impression que ça les ait tellement, tellement impacté Et euh, je pense que c'est... Alors, peut-être que c'est une comparaison foireuse, je ne sais pas, mais j'ai un, un petit peu l'impression que tout ce qui tourne autour de Zonbissi, notamment parce que c'est un peu leur... Euh, comment dirais-je, leurs produits phares, même s'ils en ont d'autres, que c'est un, euh, un petit peu comme Marvel ou comme DC peuvent l'être au cinéma, quoi, des, des grands noms qui marchent parce qu'ils ont ce nom-là aussi, tout mmh. en fait, simplement. Je ne suis pas sûr que ça révolutionne quoi que ce soit, ou que ça a rien, que le, le fil à coûté le beurre à chaque fois qu'ils sortent un nouveau zombicide, même s'il y a forcément des petites nouveautés par-ci par-là, bien évidemment, qui justifient, euh, pas partiellement en tout cas, euh, l'achat. Mais euh, je pense que ça marche parce que c'est Simone et parce que c'est zombicide aussi, quoi, mmh. en fait. Tout tu, dis, tu exprimes peut-être plus habilement ce que j'ai essayé d'expliquer de, à, à David et que dans, dans le, la chaleur du moment, je n'ai pas réussi à, à transmettre. Donc ouais, c'est un peu mon opinion aussi et ce n'est pas du tout pour être euh, péjoratif ou critique puisque de toute façon, encore une fois, ce qui fonctionne, là, on va parler d'éditeurs qui marchent en fait. Donc euh, le trop, encore une fois, restera subjectif et, et la question est, peut même paraître un petit peu triviale. On peut peut-être du coup glisser tout doucement aussi sur, parce qu'on y vient finalement, on, on touche ça du doigt, euh, le trou en termes de promesses, donc là on s'éloigne un petit peu euh, du zombicide, qui va être du, du, du trou en termes de contenu, euh, mais on peut parler d'un autre éditeur qui cartonne, euh, on va dire, en quasi permanence, qui est Awoken Rims. Et Awoken Rims, je suis le premier fan d'Awoken Rims, donc je vais avoir. Euh, J'ai toute légitimité à, <rire> à taper dessus. Euh, fait quand même des promesses qui sont assez dithyrambiques. Euh, David, tu pourras peut-être très bien nous en parler. tête Grey, ils a annoncé, je crois, au bas mot 150 heures de, de gameplay. Aujourd'hui, ce serait au doigt mouillé, mais qui vraiment va exploiter 150 heures d'un jeu, à moins de backer une fois tous les deux ans, en fait euh, Etherfield, j'en parlais à Xavier, je, je ne l'aurais pas fini quand je recevrai ISS, et ISS, je ne suis pas prêt de l'avoir. Donc, est-ce qu'à un moment, la vraie question, est-ce que c'est par amour du jeu Je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent, euh, ou est-ce que c'est juste, peut-être de manière un peu cynique, parce que ce sont ces extensions qui... Qui marche le plus en fait Alors, je ne suis pas sûr que ce soit les extensions qui marchent le plus. Hein. Euh, sincèrement, j'en sais rien. Ces hein. extensions, généralement, tu les mets dans un bundle. Donc, tu, tu rétrécis le prix. Euh, euh, tu as moins de composants. As, je ne sais, sais pas, franchement, au niveau du modèle économique, comment ça fonctionne. Hein. Euh, moi, à mon avis, c'est ce qu'on disait par rapport à la promesse qu'on évoquait tout à l'heure les promesses de, de jeu. C'est On se dit, bah ouais, mais euh, imagine Imagine que ce soit génial, imagine qu'on y passe toutes nos soirées, imagine que ça dure un an. quoi. Ah, et ben, ça veut dire que si je ne les prends pas, je serais passé à côté. Enfin, Le fameux. Voilà, c'est ouais. peu... voilà, ça. Mmh. Euh, mais en même temps, est-ce qu'ils en font trop Est-ce qu'ils se font plaisir Est-ce qu'ils veulent de faire de l'argent J'en sais rien, je ne sais pas. Euh, mais globalement, ça fonctionne quand même pas mal. Là aussi, hein, là, je vais encore prendre <rire> un point de vue. Et tu disais, c'est vrai, on ne parle que d'éditeurs de, que qui fonctionnent. Mais voilà, il fonctionne quoi, je veux dire. Et puis euh, euh, bah, je sais j'ai pas lu beaucoup de retours mais de d'avis très négatifs sur la question. Alors soit on aime, soit on n'aime pas, par exemple Tentin Red. soit on aime, soit on n'aime pas, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, et puis voilà, je, je peux parfaitement comprendre pourquoi ils n'aiment pas. Mais quand tu te lances là-dedans, tu sais que tu vas avoir pour un tas d'heures. Moi, j'en suis à la moitié de la première campagne. Donc, tu vois, euh, et j'ai dû arrêter parce que j'ai dû, dû débarrasser la table qui me servait à <rire> ça d'habitude. voilà. Euh, mais ouais, j'espère pouvoir faire la suite. Mais quitte à ne, à, à ne pas prendre... J'avais pris le plaid de GISS, je le revends. Enfin, et avant ah ouais de recevoir, comme, comme j'ai pu le faire sur d'autres caisses, parce que moi, je, en tant que joueur, je suis très... Euh, Enfin, pas très, mais euh, je suis perméable à cette à cette promesse, c'est-à-dire à cette envie d'avoir de, des trucs, etc. Comme beaucoup de joueurs, comme beaucoup de backers. Et puis au bout d'un moment, on l'avait, enfin je l'avais, je l'avais exprimé un peu avant, mais euh, au bout d'un moment, bah ça retombe un peu. Et puis on se dit bon bah ouais, mais, enfin finalement, ça fait peut-être un peu beaucoup d'argent pour ça, même si je suis plutôt raisonnable sur mes achats. Mais tu te dis bon voilà, enfin au bout d'un moment ouais si si euh, je, je, je vais pas pouvoir tout faire. Là, il s'avère que une petite Quest, j'ai commencé, et que j'aime beaucoup, donc je garde tout. Et puis, quitte à faire l'impasse sur d'autres jeux. Mais ça, c'est moi en tant que joueur. quoi. Et en tant qu'éditeur, euh, qui pourrait critiquer Awaken euh, Rims en tant qu'éditeur Par le fait que on peut dire qu'ils exagèrent un peu sur leur, ton, leur délai, mais pour ça, moi-même, <rire> j'ai dû, dû subir quelques, quelques revers de ce sujet. là Sensible. Ce que... Voilà, c'est ça. Euh, donc voilà, mais bon, fin, concrètement, c'est... Euh... C'est une licorne, comme on dirait par chez nous, comme notre président aime beaucoup, mais enfin, ouais, c'est enfin, exceptionnel. Quoi. Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas cette frustration Parce que moi, je la ressens, et là, c'est du trouve vraiment un peu plus objectif, peut-être, euh, d'être coincé avec des jeux que tu ne peux pas ne pas baquer, parce que moi, pour moi, c'était ça. Depuis la révélation qui été été Etherfield, vraiment, pour moi, c'est un des, un des grands jeux de ma, de ma petite vie ludique. Euh, je me dis, je ne peux, pas, pas, peux plus passer à côté des projets à Woken Rims. Je décide de mmh. leur faire confiance, j'adore ce qu'ils ont fait avec ça, mais ils en sortent tellement et tellement régulièrement. Que soit je les prends ouais. pas et je passe à côté d'un truc, soit je le prends mais il y en a tellement que j'en profite pas et quelque part ouais. tu vois est ce que on se mord mais... pas un peu la queue alors on peut peut-être demander à nos deux camarades qui sont un peu plus silencieux cette temps ci mais euh, de juste faire autant trop, de juste... Contenu... ouais alors juste je termine de faire autant oui. de contenu tu vois quitte peut-être à se faire plaisir mais est-ce que c'est raisonnable dans le sens où tu noies ton backer et à un moment peut-être tu le perds aussi il y a beaucoup de gens c'est peut-être pas la majorité mais il y a des gens qui commencent à dire je plaide je pas parce que je sais plus où stocker mes boîtes et j'ai pas fini mes jeux Mmh. Ouais, je, moi, j'allais dire que plutôt dans cette situation, le problème, c'est pas eux, c'est toi. C'est-à-dire que à quel mmh. moment tu t'arrêtes, à quel moment tu es en capacité de te dire stop. Mmh. voilà. Euh, mais enfin, par rapport à la fin de ta phrase, je, oui, je suis assez d'accord. C'est que ça peut avoir une conséquence qui est négative. Là, je vais laisser la parole au, aux deux experts qui sont avec nous. Euh, sur, euh, ouais, Peut-être qu'à un moment, les backers vont s'arrêter de, de suivre sur, dans certains cas. Oui. Moi, en tant que backer sur Etherfield et sur euh, ISS Vanguard, non, j'ai aucun problème avec 300 heures de promesses. Je m'en fous, moi. J'ai pas l'intention de revendre mes jeux pour l'instant. Ceux-là, en tout cas, tant que je les ai pas finis, je les revendrai pas. Donc, c'est pas, pas grave. Après, le problème, c'est du coup, comme tu le disais, et ça, c'est tout à fait, je suis assez d'accord avec toi, euh, je ne peux pas ne pas backer des jeux qui me promettent beaucoup. Alors, <rire> ça, c'est vrai pour moi, il y a un an, c'est plus du tout vrai parce que, par exemple, ben, Awaken Realms depuis la campagne d'ISS Vanguard, j'ai rien pris. J'ai pas pris Tainted -tain Grail alors que je suis très intéressé. Euh, j'ai déjà dit dans plusieurs émissions, à la fois sur notre chaîne et ici, que je voulais absolument backer Unsettled parce que c'est un jeu incroyable. Mais peut-être pas finalement. Peut-être pas. J'ai aussi euh, les saisons 3 et 4 de Cthulhu Death Medaille dans le Play de Manager, mais peut-être <rire> que je vais laisser tomber. Mais si un jeu me dit « vous aurez 300 heures de jeu avec notre jeu », bah très, très bien, moi je suis là pour ça sur Kickstarter. Sinon, je vais en boutique et j'achète un jeu. Hein. Mm -hmm. Moi, Kickstarter, ça n'est pas pour backer des jeux qui vont se retrouver en boutique. Donc déjà, moi, ça limite un peu ce que j'ai vraiment envie de backer. Parce que dès que je vois dans une campagne euh, « ça va se retrouver en boutique eh ben, », l'intérêt va diminuer de moitié parce que finalement, je ne serai plus intéressé que par les extras exclusif au Kickstarter. Le jeu en lui-même ne m'intéresse plus tant que ça, parce que je sais que je pourrais le trouver finalement facilement. Moi, ce que je recherche sur les plateformes de, de financement participatif, c'est de l'exclusif, de l'incroyable, du truc qu'il n'y a nulle part ailleurs. Donc, ah oui, je, je, suis je suis le premier <rire> client. Too Many Bones, uh, Awaken Dreams. Uh. Tu vois, par exemple, actuellement, euh, je suis en train de me poser la question, j'essaye de faire en sorte que ce doigt ne clique pas sur le bouton puisque The East of Ariane Guard va être disponible et qu'ils ont mis les exemplaires qu'ils qu ont fait en plus sur leur boutique et qu'il y a un centre de distribution en Asie et qu'il y a 15 exemplaires pour l'Asie et que c'est 160 dollars pour un jeu qui est solo à deux et quand tu vois la boîte tu te dis mais il y a beaucoup de trop je vais... mais, mais en même temps ça m'intéresse je, je comprends cette attirance mais tu vois euh, c'était la même chose pour Chronicles of Drunagor par exemple Moi, je, je... Si j'en avais les... même juste les moyens financiers, parce que là on arrive à un niveau de déraison oui. pour un jeu que je ne connais pas tant que ça. Mm. Mais Unsettled, euh, oui, donc si j'en ai les moyens, j'aurais tout pris. Euh, mais Unsettled, par exemple, c'est le jeu où je me dis, j'attends l'extension maintenant pour me relancer dedans, parce qu'elle apporte quand même en termes de gameplay de base avec les personnages, elle apporte de nouvelles choses. Mais je ne sais pas où je vais la caser sur le planning, entre guillemets. J'en suis à faire un planning. Et oui, alors David pourra dire, il aura toujours raison, c'est de ta faute, t'as qu'à pas baquer. Ouais <rire> Mais c'est un petit peu mon mécanisme de défense à moi, de dire non, mais c'est à eux aussi, peut-être de... Est-ce qu'on peut pas faire, tu vois, chacun un pas d'un de... oui. la vers l'autre, euh... tu vois alors, alors, tu vois, tu vois moi, je vais, je vais critiquer un peu David parce que... Euh... Il a bien bah été en, tout, en toute amitié, tout ça, mais euh, David, tu as dit un truc qui m'a fait bondir intérieurement, parce qu'autrement, je sors de la caméra et c'est nul. <apprendre à�> tu as dit, euh, j'ai play de JSS Vanguard et je veux le revends avant de le recevoir. Non, je ne peux pas, moi. C'est non Moi, elle est là, l'hérésie. À partir du moment où j'ai baqué un truc, y a, je vois beaucoup de gens sur les forums ou sur les pages Facebook que je fréquente, je vois beaucoup de gens qui disent, bah voilà je revends telle chose, encore sous cellophane. Mais moi, ce n'est pas possible. Quand un jeu, il m'arrive, dans les trois secondes qui suivent, le cellophane, il est parti à la poubelle, les, les jetons, les trucs sont commencés à être organisés, je commence à lire les règles, tout ça. C'est une philosophie que je ne peux pas avoir. Je la, je la comprends sur le euh, Moi, je n'ai même pas reçu la boîte. Hein, euh, moi la vraiment, fait, justement, qui, avant de, de revenir à Kevin, qu'est-ce qui fait sur ISS, par exemple, qu'est-ce qui fait que... Donc, tu as dit, tu es perméable à la promesse. Je pense qu'ici, on l'est à peu près tous. Kevin est peut-être le plus raisonné d'entre nous quatre. Euh, donc, tu es, es, es emballé par la promesse. Non, mais ce n'est pas une blague. Je pense vraiment que c'est peut-être le plus raisonnable, euh, tu es emballé par la promesse. Qu à quel moment t'en reviens Parce qu'il y a autre chose qui arrive Ou parce que tu as creusé le, le sujet, tu dis le gameplay m'emballe pas Un peu des deux Alors, beaucoup parce que entre temps j'ai reçu Grail, c'était en PG, ouais. hein, donc euh, j'ai reçu ouais. un peu plus tard, mais bon, un tarif qui était quand même extrêmement, extrêmement euh, intéressant. Et euh, quand tu vois l'intérêt que tu y portes et, la, et le... Comme tu disais t'as pas, pas le temps de tout faire, faut que tu fasses des choix, donc moi les choix ils sont faits comme ça c'est à dire que quand j'ai vu les premières euh, les premières euh, parties DSS de, de en vidéo wow, j'ai trouvé que c fin, personnellement ça me correspondait pas, je trouvais que c'était un voilà, c'est pas des, des sensations que j'avais envie. Et, euh, et l'aspect, notamment tout ce qui était euh, gestion un peu, euh, voilà, à part les, les planètes, une fois que tu es sorti des planètes, la gestion de ton navire, enfin de ton vaisseau spatial, ton équipage, c'est super, sauf qu'il faut vraiment avoir un temps monstre pour y avoir tout ça. Et euh, voilà, ça m'a un peu, ça m'a un peu, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu trop lourd pour moi. En ayant à côté cette promesse d'authentique de, de Coil. C'est pour ça. C'était en fait. plus concret euh... pour le coup. Puisque tu oui, l'avais oui, oui, sous oui, les parce mains. parce que quoi. je, je, je l'avais et puis j'avais commencé à y jouer et que je, je trouvais ça génial. Quoi. Mmh. Donc voilà. Après, euh, moi, je n'ai pas trop de problème à justement à, à me dire euh, bah, euh, ça, je l'ai acheté, mais finalement, ça ne me correspond pas. Euh, ça, je l'ai pas reçu, mais je sais que ça ne va pas me correspondre. Enfin. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de baquer une campagne et puis petit à petit de voir des choses, des vidéos, des machins, de dire et puis me dire oh, « bon non, finalement c'est pas mon truc ». Ou même entre temps, de baquer une campagne, avoir le jeu et puis euh, au fur et à mesure d'avoir des retards et puis d'avoir des, des news de plus en plus sur le gameplay, sur les trucs qui vont… qu'est-ce que va concrètement et réellement, objectivement être le jeu, à la part la promesse qu'on m'a vendue au départ, si tu veux, en tant que joueur. Et puis là je me dis « bah pff, non, finalement c'est vraiment pour ça que moi j'ai baqué hein. donc c'est pour autre chose à partir du moment où moi je m'y retrouve plus dans cette promesse qu'on m'a faite bah pourquoi je garderai est, est ce ça que c'est ouais du coup je me tourne vers kevin est-ce que c'est finalement un, man... un défaut involontaire ou malhonnête mais je dirais volontaire de communication et de montrer suffisamment le jeu au départ ou est-ce que c'est que on se laisse t'en parlais la... le mois dernier on se laisse convaincre et on s'auto convainc finalement que ça va être bien parce qu'on en a envie, parce que la campagne fait envie, et seulement après, à froid, on va vraiment regarder ce qui, nous est, ce qui était sous nos yeux. Ouais. Alors, oui, je pense qu'il y a effectivement ce biais cognitif. Hein. On en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission à plusieurs reprises. Enfin, je pense que sur Kickstarter, particulièrement, enfin Kickstarter, GameFan des compagnies, sur le financement participatif de manière générale, je pense qu'il y a un biais cognitif qui fait qu'on apprécie plus facilement ce qu'on a baqué parce qu'on a envie de se convaincre qu'on a fait le bon choix aussi. Alors, c'est peut-être un petit peu moins impactant en boutique, je pense. Euh, mais pourquoi moi je, je suis peut-être un peu moins sensible aux, aux gros jeux qui débordent de matériel ou qui débordent de, de promesses d'heures de jeu, euh, comme tu as pu le dire. Je ne sais pas si c'est parce que je suis véritablement plus raisonnable que Xavier ou, ou pas. Que Xavier, c'est euh, pas difficile. Simplement, <rire> pas faux. <rire> euh, en fait, si tu veux, je, je pense qu'en plus, Xavier euh, a peut-être un peu tort d'une certaine façon, parce que... Euh, dans Les jeux qu'il va sur Kickstarter, il n'y a pas uniquement des jeux qui se retrouvent pas en boutique, il faut quand même être honnête. Il y en a certains qui vont te, trouver leur chemin vers les boutiques, qui auront peut-être pas la même version, qui seront peut-être moins riches, moins luxuriants, etc. Ça c'est sûr, mais il y en a quand même, je pense, la moitié, voire un peu plus, qui vont se retrouver euh, après. Euh, si on fait un tout, tout petit écart sur euh, le fait de vendre ces jeux avant de les recevoir, je suis un petit peu comme vous aviez, je n'adhère pas trop à l'idée, euh, même si je peux comprendre qu'il y a tout un tas d'événements qui peuvent arriver dans une vie, euh, qui peuvent justifier le fait de, de vendre avant même de recevoir un jeu. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Euh, en fait, la, la raison pour laquelle moi, je m'intéresse finalement assez peu aux jeux en campagne, ce n'est pas parce que les jeux en campagne, de par leur nature, ne m'intéressent pas. Parce que je suis sûr que j'y prendrai beaucoup de plaisir. Euh, D'ailleurs, on a quand même un ou deux jeux en campagne qu'on a pu jouer avec Xavier ou d'autres amis euh, qu'on a beaucoup appréciés. Donc, ce n'est pas ça le problème. C'est que Xavier euh, partagera certainement mon opinion de ce point de vue-là. C'est qu'on a beaucoup de jeux... On est très frustré par le fait de ne pas pouvoir les sortir aussi souvent qu'on le voudrait, et qu'une campagne ça veut dire que ben, du coup tu dois en plus devoir réserver plein de créneaux successivement à ce jeu en question, et du coup ben, je sais très bien que ça va faire naître encore plus de frustration que j'en ai déjà pour les jeux que j'arrive pas à sortir au quotidien. Donc euh, je suis pas convaincu en fait, j'ai rien contre l'idée de me lancer dans une campagne. Mais en même temps, je sais que ça va faire naître en moi une frustration de ne pas pouvoir sortir les autres jeux qui attendent tranquillement en prenant la poussière dans la lutte aux la Petite parenthèse, euh, David, euh, en un mot, tu es plutôt jeu à campagne ou plutôt one shot Ou c'est mixé Non, non, non. Personnellement, enfin, toi pas de, j'ai pas d'a priori particulier. Hein. Euh, c'est... C'est plus la rencontre de tous ces éléments-là qui vont faire que toi. Mais c'est vrai qu'à la base, j'aime beaucoup le narratif, j'aime beaucoup la mérite etc. Donc je suis plutôt un joueur comme ça, quoi, de, de, ouais. de ce type-là, si on veut dire. Voilà donc, mais bon, non, je... Toi j'aime bien Horror Arkham, C'est des one-shots, une partie, ça va peut-être durer 4-5 heures, c'est vrai, ouais. pour, dans certains cas, mais ou les contrats de l'horreur, mais, mais c'est le type de jeu que j'adore. Euh, bon après, c'est pas des campagnes qui vont suivre forcément. Oui, tu peux encore plus espacer quand même. Parce que du coup, petite question à vous trois, là, vous pouvez vous... Enfin, prendre la parole comme vous le souhaitez, mais... Quelle place il vous reste pour les jeux one-shot C'est une question que m'évoque les propos de Kevin. Euh, moi, je pense que ça fait un an que je n'arrive quasiment plus à sortir de one-shot, en fait. Tellement, j'essaie de rattraper l'espèce de dette que j'ai vis-à-vis de, de mes jeux à campagne. Euh, et surtout qu'une fois qu'on est dedans, bah, il faut aller au bout, parce que si on perd le fil, après, on n'y revient jamais. Du coup, quelle place il vous reste Moi, je ne sais même pas si j'ai 20% de, de jeux one-shot sur mon année 2022. Est-ce que je suis seul, est-ce que vous, Kevin, tu caresses un peu le sujet, est-ce que vous, vous, arrivez encore à en sortir quand même, euh, entre vos gros jeux Qu'est-ce que tu appelles un one-shot, du coup Integral, ce n'est pas du one-shot. Euh, oui, c'est vrai que le terme est peut-être un peu euh, un jeu qui ne ouais, qui se joue pas en campagne, quoi. qui va juste avoir des règles, tu sors, tu gagnes, tu perds et tu ranges. Quoi. Donc, on ne parle pas de jeu à scénario pas forcément, non, non, non. Donc, par exemple, pour toi, Everdell ou Sheet, uh, ce sont des jeux one shot. Oui, ça peut être vu comme ça, ouais, ouais, ouais. Ok, bah donc, euh, la majorité pour moi. Ok, vous n'êtes pas coincé, vous, vous deux, surtout qui jouez pas mal ensemble, avec des. Euh... C'est pas Alors, vrai Le, pro <rire> le, pro le problème, c'est que personnellement, les jeux à campagne, j'ai abandonné avec Kevin, je les joue en solo. Parce ouais, qu'on n'a pas le temps de se voir pour ça, finalement. Mmh. Les seuls jeux à campagne qu'on fait, c'est quand on est à quatre joueurs, on a fait Pandemic Legacy, là on est dans euh, le dilemme du roi, et à mon avis, une fois le dilemme du roi terminé, on va enchaîner sur Pandemic Legacy saison 0, que ça m'étonnerait pas. Okay. Mais autrement, tu vois, euh, Etherfield, j'y joue en solo, principalement aussi parce que finalement, Kevin n'a pas trop accroché. ISS Vanguard, je vais jouer en solo parce que le thème n'intéresse pas spécialement Kevin. Euh, chiant, play, Kevin role... quand même Roleplayer Player Adventures, role player Adventures. Je vais sans doute y jouer en solo parce que ça me gonfle de le transporter. Ça me gonfle de le transporter. Et tu parlais toujours de, tout à l'heure de jeu intransportable. Pour moi, le jeu intransportable, c'est pas forcément un obstacle. Ma Infinity Box d'Anachronie, je l'emmène. Hein. Ouais. Ben, ouais elle mais, <rire> judo, mais t'as des problèmes de dos aussi. Tu nous disais d'eau, mais tu joue. T'as des problèmes de lombaire aussi. C'est que tu payes ça, ça, ça quelque, ça quelque part. Ça va, ça va, ça va. C'est quand je fais les mots, mais après, pour revenir un petit peu, juste pour terminer ce qu'on disait un peu avant, euh, ce que disait David, comme quoi au fur et à mesure du développement du jeu, euh, comment il s'appelle, il perd un peu intérêt parce que la direction euh, du gameplay ne va plus dans le sens qu'il euh, espérait lors de la campagne initiale. Je le comprends très bien. Moi, je n'ai pas du tout ce problème parce qu'une fois que la campagne est terminée, le jeu, je l'oublie jusqu'à ce que je le reçoive. Volontairement, je ne regarde pas les journaux de développement des, du staff je regarde juste quand il mentionne « bientôt on va vous livrer » ou « les jeux sont partis de l'entreprise la, la, ». Et en fait, finalement, je ne me fais un avis sur le jeu qu'une fois que j'y ai joué moi-même. Je ne regarde même pas de vidéos de gens qui me font un, un unboxing ou des choses comme ça. Mmh. Ça ne m'intéresse pas. Ça je le partage pas. Donc, un peu coup, aussi. Voilà. Mmh. C'est euh, le truc. Après, pour revenir à ta question des one-shots, c'est voilà, comme Kevin disait, nous, on joue que finalement en one-shot parce que... On n'a pas beaucoup d'occasion de, de se voir et que finalement, quand on se voit, ben, c'est mieux de faire un jeu qui se termine et puis on passe à autre chose. Quoi. Mmh. Ça nous permet de jouer à plein de jeux différents. C'est vrai. Alors Pour passer sur la, la troisième jambe de ce débat, alors on voit qu'il y a, a deux camps, si on veut, qui se rejettent un peu la responsabilité entre l'éditeur qui dit t'as qu'à acheter moins et, et le joueur qui dit mais je voudrais qu'on me propose moins. Euh, David, qu'est ce que euh, non, non, très sérieusement et, et sans parti pris. Quelle est ta vision sur euh, tout ce qui va être le merchandising autour du jeu de société C'est pas quelque chose de très répandu, mais j'ai un sujet là-dessus. Euh, alors je vais dire n'importe quoi, mais le fait de vendre des casquettes ou des pulls à l'image de euh, des -to Watch. Euh, ton avis d'éditeur là-dessus, c'est compliqué, c'est potentiellement rentable, c'est profane, je sais pas alors, moi, c'est vraiment pas une question que je me suis posée, parce que ça m'intéresse pas. Je pense que c'est intéressant pour plein de gens, parce qu'à partir du moment où tu développes une marque, enfin, un jeu comme une marque, c'est-à-dire, tout simplement, que ça s'impose, c'est quelque chose... Pour les joueurs, par exemple, tu parlais de Woken mais un jeu, ou même Games, Theory Games, on pourrait très bien se dire que Too Bones, c'est une marque de quelque chose, et que finalement, il y a plein de joueurs qui ont envie d'avoir le t-shirt de Too Many Bones parce qu'on on avait déjà discuté, mais à partir du moment où le jeu de société se démocratise et devient quelque chose, un, une sorte de bien culturel comme d'autres, bah, euh, finalement, euh, on peut aussi avoir envie de l'exprimer ailleurs que dans son cercle de joueurs, c'est-à-dire que dans la rue, d'avoir un t-shirt, bah, comme on peut voir maintenant des, des t-shirts Cthulhu, par exemple, parce que Cthulhu, c'est maintenant c'est quelque chose, c'est pas la, la culture générale, mais bon, on s'en rapproche un petit peu quand même. Et donc, voilà, alors... Qui y a 10 ans, enfin, quand même, euh, ça ne se voyait pas trop. Mm. Donc, pour, pour répondre un peu plus clairement à ta question, moi, ce n'est pas, pas du tout quelque chose que j'ai envisagé, parce que je pense que, je, déjà, j'ai du mal à faire mon, mon boulot, alors celui-là, je pense que c'est vraiment quelque chose d'autre. Euh, voilà, envisager le, le merchandising, je, oui, c'est peut-être intéressant, je ne sais pas. Hein, je, là, franchement, ce n'est pas une question que je me suis posée, et ce n'est pas une question sur laquelle j'irais. À la limite, si je faisais des t-shirts, je les filerais, mais je ne les vendrais pas. Donc, euh, mm. Voilà, c'est ça. Euh, et puis, globalement, euh, par le fait même qu'on on est quand même des petites maisons d'édition, on n'a pas forcément les moyens de se lancer dans des choses qui sont euh, annexes au jeu, surtout que c'est pour, pour grosse partie des, des localisations, donc ça va être euh, déjà une petite part de ce que peut faire le jeu en VO, et en plus si tu fais quelque chose de niche d'une petite part là c'est même plus la niche, c'est le trou quoi. Enfin c'est euh, vraiment, tu, tu vas concerner quoi, une, une poignée de joueurs et puis c'est tout. Ouais c'est pas capable, parce que est, le sujet, et Kevin en as une paire de boîtes derrière toi, c'est uh, Heavy Studios, anciennement Heavy Games, qui m'intrigue beaucoup. Euh, parce qu'ils ont commencé, le, la première campagne de leur premier jeu, pour autant que j'espère je, ne pas me tromper, c'était Moonraker, ce qui a été réimprimé depuis, et Moonraker, ils ont quand même eu le culot de lancer la campagne en disant euh, « notre jeu, il est trop bien, il n'y aura pas de stretch goal ». Donc c'était assez audacieux, et à l'époque, il y a des gens qui disaient « je ne bacrerai pas parce qu'il n'y a pas de stretch goal ». C'est un tout un autre débat encore, euh, mais ça prouvait qu'ils ne collaient pas forcément à la mouvance qui était déjà en cours à ce moment-là. Depuis, on a eu Valefate Fate qui proposait entre autres des plateaux en bois massif qui étaient, je sais plus, autour de 300-400 dollars, je crois, le plateau, euh, sans compter le transport. Hein. On a eu euh, Mythic Mischief euh, qui proposait toute une garde-robe, en fait, du pantalon au sweat, à la casquette, au, au sac à dos. Et tout ça, ça m'interroge parce que déjà, ils sont peu nombreux à le faire. Malgré tout, ça a l'air de marcher parce qu'ils merchandisent leurs trucs un peu différemment des autres, de manière peut-être un peu plus professionnelle. Mais entre ça et puis les ados à rallonge, euh, moi ma question alors je vais encore me faire sabrer par David mais c'est est-ce que le, juste faire un jeu c'est encore rentable aujourd'hui ou est-ce qu'on a besoin finalement d'en de mettre des tonnes dans le machin et de, de créer des, des besoins périphériques auxquels on cédera ou pas pour que le truc soit viable et pour continuer à investir peut-être vas-y David je sais que tu vas oui. vas-y mais tu seras content non, de non, c'était juste pour une précision mais parce que je crois mais je suis pas sûr que avant de faire des jeux ils faisaient autre chose ah ouais, ouais. ça je suis pas au courant je crois euh, ouais. je, je, je pense. Donc, c'est peut-être aussi euh, la façon dont, sur lequel, par laquelle ils, ils ont développé leur activité et qu'ils sont, ils sont arrivés au jeu de société. Et c'est peut-être de ce fait-là qu'ils ont une vision un petit peu différente de tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à Ok, oh, c'est intéressant. Tu avais l'air de confirmer, je sais pas, c'est Kevin ou Xavier qui est intervenu euh, ouais, Ivy Studio, ils ont, ils ont les reins très très solides avant même d'avoir lancé Moonrakers parce que c'est à l'origine un studio qui fait de l'animation, qui fait de euh, ils, ont, ils ont beaucoup d'argent derrière eux aussi. C'est aussi ce qui leur a permis de faire une grosse communication sur leur précédent projet également. Donc, ils, ils peuvent se permettre de prendre des risques au niveau du merchandising, parce que ça pourrait bider aussi. Hein. Pas, pas forcément tout le monde qui a envie de s'acheter un, un pull à capuche. D'un de jour, relativement confidentiel pas, en plus, Ouais. Pas, pas... ouais, ouais parce que bah, Mystic Mischief, par exemple le jeu en tant que tel bon il m'attire pas outre mesure mais je serais très curieux de le tester parce qu'il a l'air d'être bon les retours mm -hmm. sont très bons dessus par contre euh, le pull à capuche <rire> je <suis> tellement ronné à <rire> foutre que mais qui Allez... non franchement par contre vas-y fini fini fini oui euh, je pense qu'en fait ça ça répond aussi à une, comment dirait, une stratégie économique qui se veut viable et qui l'est certainement d'ailleurs à savoir que de toute façon il, on on sait que c'est relativement communément admis, que euh, les campagnes Kickstarter, entre autres, euh, font le gros de leur argent, quand il y en a, euh, sur les extensions, parce que les extensions sont généralement vendues un petit peu plus cher que ce qu'elles ne coûtent à produire véritablement comparativement aux bases qui, généralement, ont un prix d'appel un peu plus intéressant. Et du coup, ben, ils se sont pris le pli d'aller jusqu'au bout de la logique en vendant des pulls à 40 dollars, alors qu'ils coûtent certainement... De... Oui, <rire> Alors je sais pas où ils étaient produits. Est-ce que c'était des trucs faits en Chine, genre euh, VistaPrint ou je sais pas quoi. Je pense pas quand même. Mais euh, est-ce que tu vois, est-ce qu'on saurait encore Je sais pas comment exprimer ça. Euh, même si on n'est pas d'accord sur la rentabilité des, des extensions, euh, David et, et, et, et Kevin et moi, est-ce que est-ce qu'on a besoin de ça en fait Alors toi, je sais pas. David, comment tu vis ça Parce que tu, tu localises beaucoup, donc tu n'as pas pris le, le risque ni forcément la décision initiale, mais c'est quand même toi qui vas sélectionner le contenu qui sort vraiment, et parfois tu es obligé de faire le tri. Ce tri-là, tu vois, est-ce que tu peux encore aujourd'hui, sans parler d'attente déraisonnée de certains backers comme, comme Xavier ou moi, euh, proposer une boîte en disant « Mon jeu est bien, regardez, je vous vends une boîte ». C'est possible financièrement, ça ou pas ça dépend de ton modèle, là encore j'ai envie de dire, alors je m'excuse moi de te répondre un petit peu à côté, mais... Euh... Oui, enfin, je pense ça dépend vraiment de quelle est ton ambition, mais là si tu proposes une boîte, on n'est plus dans le trop, on n'est plus dans le même même registre que Awaken Rim, Simone, etc. On a sur des, des éditeurs indépendants, mais globalement le financement participatif, on, on l'a pas encore évoqué vraiment, mais quand on parlait de promesses, c'est ça, c'est que on nous promet du rêve un petit peu, et puis voilà, on a envie d'y croire en plus, on nous promet une, une sensation, un plaisir de jeu, etc. On a envie d'adhérer. C'est pour ça qu'on achète Donc euh, cette sensation et, ce promesse et cette promesse, ce rêve, plus on va nous en mettre, plus finalement on va se dire qu'on a raison d'être dedans. Parce que voilà, hein, l'esprit humain est un peu comme, comme ça. Quoi. Et euh, si tu promets qu'une seule boîte, où y a, ça dépend après de l'ambition que tu as, ça dépend de, de ce que tu veux faire, ça dépend de, du contexte. Alors nous, sur une localisation, euh, nous on a un modèle qui... Qui est, euh, qui est assez simple enfin, est -dire, est que dire, c'est globalement on, on en fait de moins en moins parce que c'est quand même un peu compliqué mais quand on faisait des, des financements participatifs c'était euh, en gros c'est une poignée de, de, de 200, 300 dans le, un peu plus mais c'est quand même assez peu ça nous aide à payer la production voilà, c'est de l'apport de trésorerie pour lancer et de toute façon il faudra que ça aille en boutique parce que de, de 3, tu ne peux pas faire que 300 boîtes d'un jeu euh, ou alors euh, voilà, tu vas le payer euh, voilà, et puis tu vas le faire payer très très cher euh, donc voilà, ça, ça fait partie d'un circuit finalement, d'un circuit qui n'est pas celui forcément de de Chiptory games par exemple. On parlait mmh. de cela. Eux, ils, ils doivent vendre sur leur sur marketplace et puis je pense enfin, aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a des s'ils les vendent ailleurs. Enfin, je sais pas. Euh, donc tout ça pour te dire que euh, non. Enfin, moi, ça, ça me semble quand même compliqué de n'avoir qu'une seule euh, qu'une seule boîte comme ça. Euh, si tu n'as pas un petit peu de, de fun derrière, ou alors faut offrir des cadeaux, faut... parce que sinon, à quoi ça sert Autant attendre, que, comme disait Xavier, que ça arrive en boutique, et puis, euh, et puis on attend, et puis en plus, ça sera sans doute moins cher, parce qu'on n'aura pas les frais de pour à payer. C'est Donc, voilà. Donc, vrai que quand on fait des propositions comme celle là généralement, ben, on diminue drastiquement le prix de la boîte, ou le prix d'extension, de ou offre l'extension, ou offre des trucs en plus qui ne seront pas en boutique, parce que on peut se permettre de faire des dés, des trucs un peu spécifiques, qui voilà. Mais sinon, euh, tu ne vends pas du rêve sur, sur, sur caisse, avec ouais, une seule nécessaire. boîte. Et, euh, bah, tu vois, par exemple, l'exemple que, que je trouve moi, plutôt assez bon, euh, c'est l'exemple de claustrophobia euh, par Monolithe, mm. où ils ont essayé de casser un peu les codes hein, de ce qu'ils disaient. Hein, comme, et je, moi, en plus, j'ai trouvé que c'était franchement un, un pari audacieux, et puis euh, je trouvais que c'était plutôt très très bien. Bon, je ne sais pas s'ils étaient extrêmement contents de leurs résultats, mais ce n'était pas si énorme que ça par rapport à un jeu qui était relativement connu, qui avait, qui avait une, cer une, certaine, ouais, une, certaine une certaine renommée aura malgré même. tout. Mmh. Hein une certaine aura malgré tout, oui. Ouais, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et puis qui, bon, qui, euh, qui était un très bon jeu, etc. Enfin, voilà. Donc ils ont proposé une boîte sèche, euh, entre guillemets, je crois. Je crois qu'il y, qu y avait Moi, ouais, je l'ai eu, cette boîte-là, elle était assez grosse d'ailleurs. Oui, c'était une grosse boîte avec plein de figurines. enfin Typique mmh. du marché KS, il hein, n'y a aucun problème. Mais. Euh, bah, ça, ça a moyennement pris. Pourtant, on était euh, à l'époque encore dans les campagnes euh, qui, euh, voilà, tu, dès que tu sortais un peu euh, le, la jambe d'une figurine, euh, c'est bon, ça, ça, ça montait tout de suite euh, sur des trucs à, euh, totalement inconsidérés euh, parfois, tu peux te dire. Donc voilà, on était vraiment dans, dans, ce, dans cette époque-là. Et euh, on voit bien que ça a difficilement fonctionné. Et euh, depuis, Monolith a un peu revu sa copie malgré tout, même s'ils essaient toujours de faire des choses un petit peu différentes. Donc, toi, toi c'est... Euh, Bon, après, c'était peut-être trop disruptif, comme dirait certains, par rapport au moment. <rire> et Peut-être que s'il leur sortait maintenant, ça fonctionnerait un petit peu mieux. Mais franchement, je ne suis pas sûr. Hein. Pour moi, pour moi le, le... Enfin, je l'ai déjà dit, mais le KS, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'un peu irrationnel, quoi, quelque part. ouais alors je... bah, on, on va l'aborder. C'est vrai que c'est un des sujets que, que tu voulais aborder, David. Euh, tout, ça, tout ça pour dire malgré tout que... Et, et, et ça va presque un peu à l'encontre de, de, de, de tout ce que j'ai dit depuis qu'on a commencé, mais... Aujourd'hui, tu vois, vous voyez, voyez-vous, euh, je vais être beaucoup plus sensible à euh, de la donne cosmétique, typique Awaken Rims, euh, typique euh, Rivet Wars avec ses, ses brouettes de figurines que je trouve trop belles, et moins sur le contenu narratif type, euh, encore une fois, Awaken Rims, Rims, mais Tented Grail avec donc la campagne à 300 heures, parce que je sais que je la vive comme un fardeau, ce qui est presque paradoxal, tu vois. Et euh, donc, oui, il y a. Encore une fois, responsabilité, est-ce que c'est euh, Kickstarter qui vend trop de rêves, est-ce que c'est les gens qui ne savent pas se raisonner Mais la question aussi qu'on peut se poser, je vous la pose du coup, euh, est-ce qu'à un moment, on est tous quasiment plus vraiment des lapins de six semaines Est-ce qu'on n'aura pas aussi une espèce d'usure qui fera que ça devra toujours être plus dans la démesure Parce que, euh, comme tu l'as dit, il y a quelques années, une jambe de figurine, on était tous fous. Maintenant, une brouette de figurine, on dit « Ah bon, bah, une brouette, ça va, je peux mettre un billet ». Est-ce que tu vois, à un moment, on... ce n'est pas une machine qui va peut-être s'emballer sans faire le Nostradamus, ce qui devient ma, ma spécialité cette année, mais vous voyez ce que je veux dire bah, j ai, j ai, Je ne sais, je sais pas, parce que j'ai moi personnellement déjà pris un peu mon parti de, de ralentir énormément, surtout le bac et tout ça, parce que finalement aussi, d'un certain côté, euh, je dirais quelque part, de temps en temps, l'attente se fait un peu longue, non pas que ça émousse, l'intérêt que je porte au jeu, parce que quand je reçois le jeu, je suis toujours content de le recevoir. Muséum de Holy Grail Games, qui a mis beaucoup de temps à me parvenir. Je, je suis tout... Ah, pardon. <rire> Kevin ne l'a toujours pas reçu, donc... <rire> C'est ça, hein C'est ça, voilà. Ouais. Bon, moi, je ne l'ai pas reçu tout à fait complet. Donc bon, ça, je veux dire, on a égalité un peu encore, mais voilà. mais fait euh, ça quoi Voilà, d'un autre côté aussi, maintenant, je, je, ici au Japon, en tout cas, je travaille aussi beaucoup avec de, de l'occasion. Parce que finalement, l'occasion, ben, je le commande et deux jours plus tard, c'est arrivé et je peux me mettre à y jouer. Surtout quand il s'agit d'anciens Kickstarter, si j'arrive à en trouver. Parce que là, du coup, je sais, je, sais, je sais comment était le jeu sur Kickstarter. Et donc, du coup, je peux l'avoir direct. J'ai fait ça pour justement tout le Death Medaille, sur Final Girl aussi, sur Role Player Adventure aussi, exactement. Donc, je ne sais pas. Après, ça dépend aussi. Je pense que chaque personne est un peu différente. J'ai beaucoup baqué, je back beaucoup moins. Peut-être que je rebacquerai beaucoup dans le futur. Je ne sais pas. Pour l'instant, euh, je suis plus dans une phase où je veux jouer plutôt que backer. Ouais. Mais j Alors, les chiffres ont, ten... ont tendance à le contredire. Je crois que c'est avec toi qu'ils ont parlé, Kevin. Hein, le... le fait qu'on a tous l'impression que ça ralentit et que les gens sur les forums disent J'ai déjà trop de boîtes, donc je ne vais pas pledger. Et malgré tout, bon, bah, des sous, il y en a toujours. Après, le marché français n'est qu'une goutte dans l'océan. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas, Kevin, toi qui es l'expert. Euh de tout ce, toute cette analyse la, la, la, le, des campagnes, est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de faussement maintenant de perception où euh, c'était mon cheval de bataille de dire Kingfire Chronicles n'a pas explosé, le premier jeu de Incredible Dream, il a fait 300 000 et quelques, euh, David vous dira c'est parce qu'il est cher, mais ça c'est un homme qui, euh, qui ne voit que, que son <rire> portefeuille, mais oh est-ce que, on lui, le premier truc qu'on lui a reproché, non mais c'est vrai, on lui a reproché d'être cher non mais ça, on va pas se mentir, mais on lui a aussi reproché de dire, dit, hein. ah mais vous ne... Oui, non mais je te donnerai la, la parole, bien sûr, je caricature, mais... Euh... On a dit, mais vous ne proposez que, je sais plus, 30, 40 heures de jeu, mais vous êtes fous, j'en veux 200. Alors que finalement, je suis persuadé que même ces 30 heures de jeu, la plupart des gens qui ont backé qui Chronicles ne les feront même pas. Donc est-ce que le problème, il n'est pas plus là dans le trop, tu vois le trop, bon bah chacun il trouve son compte, mais euh, dans la perte de vue de ce qui aujourd'hui va être raisonnable, et du coup... Euh, bah dans la destruction, l'effacement des petits éditeurs qui ne peuvent plus tenir les, les, les, les quantités, les, les, les, les promesses euh, démesurées des gros éditeurs. Bah c'est vrai qu'il y a certainement un phénomène d'accoutumance où désormais, quand tu proposes un, un jeu en campagne avec moins de 100 heures de jeu, tu pars peut-être avec une balle dans le pied. Oui, c'est possible, effectivement. Alors que pour certains backers potentiels comme moi, à la limite, une campagne de 30 heures, ça me semble vachement plus finissable, le terme est très moche, que d'une campagne de 300 heures qui, comme pour toi, me mettrait plus la pression quelque chose. Par contre, il faut que le prix aille de pair avec l'offre proposée. Et effectivement, Kinfaya Kronikors, je pense qu'il n'a pas fait un résultat aussi bon qu'on aurait pu l'escompter. Parce que euh, le ratio euh, temps de jeu disponible et prix n'était pas forcément bien adapté, je pense. Parce qu'effectivement, on était sur un pledge quand même pas donné-donné. En donné, plus, ce n'était pas non plus de du plastique. Mmh. On avait quand même beaucoup de de si je me souviens bien. C'est de l'acrylique, je crois, mais Donc, je crois ça, que c'est aussi une technologie qui coûte ouais. très cher. Ouais. Oui, oui. oui, oui, certes. certes. Mais bon, euh, en termes d'image, pour les joueurs, je pense que ça a un niveau euh, qualité de matériel perçu un peu moindre que celui de la miniature de base. Ouais. En fait. C'est comme ça que je le perçois. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Euh, mais effectivement, du coup, le prix est assez conséquent. Et effectivement, Si on te met deux jeux assez similaires dans le sens où ce sont des jeux en campagne, avec un qui te promet 50 heures et l'autre 250 avec quasiment le même prix, bah effectivement, même moi, j'ai peut-être m'orienté vers un jeu à 250 heures parce que j'ai l'impression d'en avoir plus pour le même prix. En fait. C'était la fameuse... Ce qui est, ce qui est peut-être complètement erroné au final, parce que, effectivement, si la campagne de 30 heures est vraiment bien ficelée, qu'elle est bien foutue, bah, en fait, finalement, j'aurais peut-être plus d'intérêt à y aller que vers la campagne de 250 heures, où, par exemple, le, le, comment ça s'appelle déjà, Gloomy Haven, France Haven, avec des promesses de 90 scénarios, où, moi, personnellement, en tant que joueur, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment possible qu'ils aient fait 90 ça scénarios ça tout aussi. aussi équilibrés, <rire> c'est intéressant les uns et les autres a, Après, je, je, je, je suis le... Tu vois, je fais un parallèle, mais je suis... Je... Je suis le premier, moi, quand il y a des sols par exemple sur Steam, en termes de jeux vidéo, à prendre les bundles avec tous les DLC, il n'y en a jamais un seul qui sort, parce que de toute façon, déjà, je fais le jeu normal. et euh... Mais alors, David, du coup, je te donne la parole, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur certains points que que je dois forcément censurer. Je te pas au montage, je l'ai dit, mais au moins, tu auras l'impression d'être venu pour quelque chose. Euh point de vue là-dessus toi j'avais bien le, le, le, le, le parallèle avec le boucher il y en a un peu plus je vous le, man, je vous le mets quand même <rire> où on pourrait parler de certaines boulangeries où tu sais si tu en prends trois ils peuvent te donner une quatrième baguette t'en veux ouais. pas t'en as pas besoin mais ouais. quand tu le des gens la prennent quand même. Est-ce qu'on a besoin de payer plus pour les trucs dont on n'a pas besoin Ou payer autant Enfin, tu vois, ma question, elle est complètement merdique, mais, euh, mais je te donne la parole. Non, non, elle n'est pas merdique ta question. Elle est mal formulée, peut-être, mais elle C'est ce que je voulais dire. Ouais, je me suis un peu, <rire> non, je non, un je peu trébuché. <rire> non, non, alors, mais, mais ce qui me semble, parce que tu as, as pris cet exemple, mais ce qui me semble aussi, c'est que euh, en, en tant que telle, l'offre de. L'offre de Kingfire Chronicles, elle est très très bien, mais elle n'est pas adaptée à Kickstarter. C'est plus ça, moi. C'est-à-dire mmh. c'est une adaptation du support euh, où ils viennent en fait, vendre quelque chose, entre guillemets, comme, voilà, comme, comme tous les porteurs de projets. Euh, je pense que c'est plutôt ça le, le problème, parce que en effet, euh, le Standee, c'est magnifique et certains préfèrent, moi je trouve ça très très beau, euh, le Standy acrylique mais bon c'est bien que ça coûte quand même beaucoup moins cher hein, à produire enfin, euh, la figurine ouais. c'est les moules et tout ça ça coûte extrêmement oui, cher oui. après la figurine à produire ça coûte pas forcément très très cher mais il faut quand même produire les moules et les, les standy bon ça coûte, si t'en mets beaucoup c'est vrai que c'est un, un prix mais c'est pas, pas aussi cher il y a ça, il y a ce, cette, cette, cette déconnexion d'un prix d'entrée autour de, de 100 euros ben, je crois hein, de mémoire avec, euh, avec, ça, une, ouais. offre, avec une offre sans figurine, euh, avec une offre avec euh, moins sans doute de, de missions et, et en plus dans, dans leur modèle ce qui était en soi ce qui, qui s'entend mais c'était euh, voilà tu as, as des trucs à faire et puis après tu te retrouves autour d'un événement tu tapes un monstre avec euh, un, un gameplay qui a l'air de te très très bien en plus voilà enfin il y avait plein plein plein de points très positifs sur le jeu mais je pense qu'il était pas tout à fait adapté en termes de, de ratio, financement, heure de jeu, rêve, etc., tout ça, hein, euh, par rapport à la, à, la, à, la, à la plateforme. À mon sens, pour autant, ce n'était pas un mauvais projet du tout. C'est pas ça que je veux dire, c'est que je pense que les backers attendaient autre chose euh, par rapport à ça. Je, je pense plus que c'est là où se fait le, le hiatus et que euh, en boutique avec euh, une offre à peu près similaire, sans changer le prix, parce que c'est voilà, euh, ça marche, ça passerait. Pour autant, tu sais bien que, voilà, c'est là que tu as un peu l'impression, quand tu connais, comme beaucoup de backers connaissent le, le, le, le, les marges, etc., tu as un peu l'impression de te faire avoir, quelque part. Donc, voilà, Comme tu disais, il euh, y a une tonne de figurines, il y a un tonne de, des heures et des heures du papier, des cartes, des machins d'un côté, puis d'autres, il y en a beaucoup moins, pour le même prix. Bon, mmh. voilà. Et sans préjuger du travail qu'il y a derrière, du travail, mais ça c'est un autre débat, du travail de développement, du travail d'illustration, etc. Qui a ça c'est un autre, une autre question. Je pense que c'est l'inadéquation à mon sens qui a été plus bien euh, sûr. Alors, euh, du bien. coup, question encore une fois un peu. Je sais pas, je... peut-être un peu profane, mais est-ce que du coup le fait que euh, on va pas taper sur, on va pas encore taper sur Simone, mais que je sais pas que Steam arrive à te proposer. 5 fois plus de contenu pour le même prix, est-ce que c'est pas la preuve quand même que tu as une vraie grosse économie d'échelle et qu'aujourd'hui il y en a qui jouent aussi là-dessus J'ai pas la réponse, je te pose la question vraiment euh, candidement. Ah bah, les économies d'échelle, tu vas les faire notamment sur les figurines parce que ouais. ce qui va coûter cher c'est le moule et le type de moule en fonction du nombre de figurines que tu dois produire. Donc c'est vrai qu'a priori, enfin, j'en ai jamais produit mais... De ce que j'en sais à peu près, les figurines en elles-mêmes, une fois que le moule est fait, ça coûte pas très très cher. C'est L'injection plastique, ça coûte pas très très cher. Après, ça dépend de, de quel type de plastique, de, de quelle technologie, donc tout ça, bon, voilà, on n'y revient pas. Mais c'est vraiment tout, les, tout, tout, tout ce qu'il y a autour de la figurine qui va coûter cher. Euh, voilà. Une fois que c'est fait, si tu, tu peux à la limite faire, euh, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais euh, entre 5 et 10 000, euh, voilà, euh, le coût va pas être, euh, l'économie d'échelle va être énorme par rapport à, au coût que tu vas avoir au départ, qui va être un coût d'investissement extrêmement, extrêmement important. Parce qu'il euh, faut faire la, la sculpture 3D, il faut faire le moule, il faut faire tout ça. Voilà. Euh, donc, vrai... s... pardon, vas-y. Termine, termine si tu veux. Et donc, je disais, en, en ça, c'est vrai que, outre le fait que, quand même, Kickstarter euh, et les campagnes Kickstarter euh, extrêmement... Euh, ont beaucoup marché avec certains éditeurs, pas tous, hein, parce que tu parlais, on parlait de Gloomhaven. Bon, bah ben voilà, c'est pas, il n'y a pas de tonnes de figurines dans Gloomhaven, donc euh, c'est autre chose. Ce qu'on te promet, c'est des tonnes de scénarios et puis hein, un système particulier. Enfin voilà, a... mais euh, que, enfin le que beaucoup des des utilisateurs Kickstarter ont l'habitude de, de, de cette tonne de figurines et puis de ce, de ce modèle, bah que finalement, bah quand arrives avec une offre un petit peu différente, bon c'est pas forcément les mêmes les mêmes gamers que tu vas que, qui vont être concernés peut-être hein. et ça là ça va être encore intéressant pour les les, les studios indépendants qui veulent lancer des trucs et voilà, voilà. Mais ça va pas être la même aura quoi. Ouais, mais on en vient peut-être du coup euh, et je me retourne vers mes mes deux camarades créateurs de contenu euh, également. Peut-être qu'on peut, qu peut re revenir du coup avec la, cette analyse de David à l'échec de Kingdom Come Deliverance par Nord euh, euh, où finalement tu es presque obligé d'avance de prévoir et d'annoncer des trucs qui sont infinançables euh, en espérant que ça finance et pour pouvoir du coup les marger dessus. Mais tu es obligé presque d'amener plus que ce que tu ne peux vraiment euh, proposer. Est-ce que c'est pas ça qui leur, est, qui leur a posé problème ou en tout cas ils ont pas été obligés de se conformer à cette, cette exigence-là Non, mais j'ai l'impression qu'il y a un parallèle à faire, tu vois. Où ils se sont dit voilà l'économie d'échelle par exemple entre autres tu l'as fait sur les figurines euh, donc il faut qu'on en vende plein même si à la base on peut pas les financer, il faut que les gens viennent pour qu'on les finance pour en vendre plus, pour faire de la marge bah, c'est vrai que c'est le modèle récent de Kickstarter ou GameFund maintenant on sait très bien que les, les trois quarts si ce n'est les 90% des ceux de financement sont pas réalistes en réalité on sait, enfin, combien de fois on a vu ne serait-ce que l'année dernière des campagnes financées annulées malgré mmh, tout c'est vrai ah, c'est arrivé 10-15 fois sur des campagnes d'ailleurs rendues. J'ai l'impression que, que c'est mmh. souvent d'ailleurs les, les plus gros projets, les plus ambitieux, et c'est d'ailleurs assez normal, euh, qui annulent malgré le fait qu'ils aient été financés. Euh, ça arrive un petit peu moins sur les petits éditeurs, j'ai l'impression. Ça me semble assez logique, ceci dit. Euh, donc effectivement, ça, il faut le savoir, maintenant, quand on part sur une campagne kickstarter, c'est que l'objectif réel est 150 000. Enfin, euh... C'est plus ou moins comme ça. À chaque... non, faut quoi, 10. Faut enfin, 10, <rire> <J 'exagère. rire> 500 mais oui. même, tiens, euh... vas-y, termine, Kevin. Excuse-moi, non, non, c'était juste pour redire plus ou moins la même chose avec des mots différents. Peux... Mais souvent, tu, tu fais mieux que moi, donc c'est pour ça que tu <rire> es <que> ma béquille, <rire> Kevin. Bon, ça va, les fleurs, un peu, <rire> euh, euh... non, mais tiens, j'en viens à toi, Xavier. Ouais, Là, mais, mais tia, euh, à, à la base, d'Aya, ils, euh, ils sont rétractés de manière assez acrobatiques quoi ils sont partis avec les meubles et euh, parce qu'ils sentaient pas le truc ils, ils étaient allés au financement non sur l'europe oui, ils sont ils sont allés au financement mais ils sont pas partis avec les meubles hein. les huissiers ont tout pris avant hein. de toute façon ils n'avaient <rire> rien <rire> du tout hein. donc euh, là c'est au contraire c'est le choc c'est le choc inverse et es là es enthousiaste tu sens qu'il y a un mouvement il y a un momentum comme diraient les anglophones dans la campagne la campagne se passe bien ça bague ça, ça ouvre des stretch goals et as un message au bout de trois jours qui dit bon ben voilà on va annuler la campagne et en plus l'entreprise fait faillite. Mm. Là moi je l'ai mal vécu en, dans le sens où je l'ai vécu du vous vous foutez de moi. À quoi ça sert de mm. je bats qu'un truc si jamais si c'est pour qu'on me dise bah en fait euh, euh, voilà ben bah, en fait c'était c'était du vent notre truc quoi. On n'existe mm. pas vraiment. Alors ils ont eu ces problèmes là c'était pas forcément de leur faute. Je dis pas forcément parce que quand même un peu. Parce que, entre temps il y a eu toute la crise du Covid, il y a eu la crise du fret, tout ça. Et puis, soyons honnêtes, comme l'avait dit déjà Kevin euh, dans une autre émission, je crois, certainement que sur leur première euh, campagne d'Ossia, ils ont été trop ambitieux et ils n'ont pas vraiment financé. Mais ils se sont oui. dit, bon, ce n'est pas grave, on a une base maintenant, on a une base de joueurs qui va vouloir plus. Et du coup, c'est là qu'on va peut-être pouvoir retomber sur nos pattes. Et le timing a fait qu'ils bah, n'ont pas réussi à, retom à retomber sur leurs pattes. Il était vraiment livré, le projet, quand ils ont lancé leur deuxième campagne Vraiment complètement livré ah bah, Complètement, oui, j'en sais rien, mais ouais. moi je l'avais en tout cas. Ouais, oui, il y a, en il en avait il y a eu beaucoup de reviews qui commençaient, et puis des avis euh, d'Itirambic hein, qui commençaient à arriver sur le jeu. Hein, donc euh, oui, euh, et euh, c'était quand même très très bien parti, leur, leur, leur deuxième campagne. Après, comme dit Xavier, je pense que ça s'est joué avant. C'est-à-dire que... C'était la campagne, la première campagne, qui était compliquée, et puis qu'ils euh, qu n'avaient pas, pas accumulé assez. Et parce qu'elle était relativement modeste, leur première campagne, par rapport à l'offre, euh, finalement, qu'ils qu avaient. Hein, est, euh, même, si, <rire> même si beaucoup, <rire> beaucoup d'éditeurs en rêveraient euh, d'avoir... Une... Mais en même temps, il voilà, fallait voir ce qu'il y avait en face. et euh, la, la profusion, le quand tu parlais de trop, là, la profusion de tout ce qu'il pouvait y avoir, quoi c'était quand même assez énorme. Hein, euh. Et, euh, et sur, sur des... Euh, sur notamment des pièces où il n'y avait pas forcément beaucoup d'économies d'échelle, dans le sens où il y avait beaucoup de cartons, par exemple. Hein, et, oui, euh, cartons, quasiment plus, que ça. Même, ouais. Au moment où ils sont sortis, ça a explosé, parce que justement, ça se tirait un peu dans les, les pattes, de, tout le monde voulait du carton, et puis euh, tout est parti en Chine, et puis à euh, des prix euh, infernaux, etc. Donc voilà, donc c'est... Euh, c'était vraiment le, le, le moment, euh, le, comme disait Xavier, le, le moment, c'était une conjonction de plusieurs trucs. Euh, et Je pense que c'est vraiment ça qui, a, qui, les, qui les a plombés, parce que le jeu était a priori, moi j'ai pas joué, mais le jeu est a priori très très bon dans le type de jeu, c'est très très bon. Euh, j'ai pas vu beaucoup, beaucoup de critiques négatives. Et mmh. puis bon, le matériel, là aussi, était à profusion. Enfin, on avait pour son argent, entre guillemets, même si voilà, je suis vénal avec l'argent, mais c'est quand même, ça fait quand même <rire> un des moteurs. Comme vénère de la guerre. Voilà. Et euh, donc voilà, c'est plus à ce niveau-là que ça, ça, à mon sens, ça, ça s'est joué avec une enfin, on analyse, à la... enfin, comme je te pousse. Hein, mais voilà, c'est plus... Euh... Oui, c'est le ce principe de l'émission. Hein. Mmh. <rire> <rire> oui, Parce qu'il y a beaucoup d'autres, euh, beaucoup d'autres campagnes qui ont eu lieu en même temps pour lesquels les éditeurs ont eu les, finalement un peu les mêmes difficultés que DIA Games et qui finalement, eux, ils ont survécu, en ayant des projets peut-être un peu plus modestes. Moi, il y a un projet où j'ai eu très très peur tout le long, et finalement je l'ai reçu et je suis content, c'est Beyond Humanity Colonies, parce que c'était un premier projet d'une toute jeune maison d'édition, un truc complètement fou à base d'électronique dans tous les sens, et ils sont arrivés au moment où tout est parti en live. quoi. Donc je me suis dit, bon, bah, celui-là, ça va se ça sera peut-être mon premier Kickstarter qui n'arrivera jamais. Et je salue leur persévérance. Je ne sais pas comment ils ont réussi financièrement à tenir tout ce temps-là et à continuer, parce que visiblement, là, ils ne sont pas du tout dans une optique de fermer boutique. Au contraire, ils débordent d'autres projets pour continuer le jeu. Alors, c'est vrai qu'entre-temps, ils ont financé un autre projet qui était beaucoup, beaucoup plus classique et qui, mon avis, a dû leur servir un petit peu de, comme on dirait au cinéma, de projet alimentaire. C'est-à-dire pas forcément mauvais, mais... Classique qui permet, lui, de faire quelques économies d'échelle oui. et de marge, mmh. et de repayer des marges, et donc, finalement, d'assurer le, le suivi du gros projet novateur, lui, qui était derrière. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est après, uh, Daye Games, uh, à mon avis, ils ont, justement, moi qui ai les, moi qui ai les deux boîtes, puisque j'avais pris le Legendary Pier, uh, Tier 2, le matos, c'est juste incroyable pour le prix que j'ai payé, en, en termes de, de quantité mmh. prix, c'est. Voilà, c'est peut-être une des meilleures affaires que j'ai faites. Mais du coup, c'était peut-être pas forcément viable. Pour eux, quoi. Voilà, pour eux. Je pense que ça aurait pu être viable, en fait, ils sont vraiment tant juste avant le Covid, ils avaient proposé la campagne à l'origine, c'est avant la crise du fret qui s'en est suivie. Donc, je pense qu'au moment où ils ont proposé leur première campagne, il ne pouvait pas savoir que ça le serait. Pas quelques mois plus tard, en réalité. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est cassé la gueule, je pense. Ouais. Mais au-delà, ils ont quand même réussi à, parce qu'ils ont bien communiqué, et moi j'ai beaucoup apprécié, ils ont beaucoup communiqué, ils ont été très transparents, ils ont gardé leur base de pledger qui n'a pas hésité à remettre un peu la main au portefeuille pour mm. financer le surcoût des livraisons et tout ça. Moi c'était la première fois qu'on me demandait de repayer pour de la livraison après, et je l'ai fait euh, sans aucun problème. Dans la, dans la minute où j'ai reçu l'email et tout ça, je suis allé, j'ai payé le plus parce que je me disais, ouais, allez, on est en bonne voie, on va l'avoir, ce jeu, il a l'air vraiment bien. Bon, ben, j'ai déjà payé X euros, 15 euros de plus, bon, voilà, quoi. Bon. Ah, les demandes de rallonge sont assez différemment perçues selon les éditeurs, et parfois même sans, que je... en tout cas à titre personnel, que je puisse forcément l'expliquer. Euh, comment, pour conclure, euh, David, euh, est-ce que, comment tu vois le, le, ce marché-là évoluer là, le... Euh, le trop, alors y a, on a vu, il y a du bon trop, il y a du mauvais trop, on n'est pas tous d'accord, <rire> chacun a sa, a sa, a sa perception, type. Non mais oui. C'est comme les chasseurs, oui, c'est ça. <rire> Je vois que vous avez la référence, merci. Oui, bah oui tous. <rire> euh, tant, en tant qu'éditeur, est-ce que tu as l'impression, euh, et tu peux englober ce que tu veux, et ce sera vraiment ta, ta, ta conclusion là, sur, sur le sujet, est-ce que tu as l'impression qu'il faut de plus en plus que tu débordes d'imagination, d'énergie, de contenu pour... Euh, arrive au même résultat en termes de backing ou est-ce que finalement c'est aussi une vue de l'esprit et le marché se porte pas si mal et on n'est pas forcément dans cette course euh, tu vois, dans ce, ce cercle vicieux que, que parfois j'ai l'impression de, de percevoir ah, c'est une sacrée question ça <rire> euh, pour terminer merci <rire> de me l'avoir non posé. mais c'est hyper ouvert tu peux même parler d'autres choses si tu veux ouais, ouais. marchés euh... des charentaises, ou <rire> par exemple sur kickstarter par exemple ça a dû exister ouais euh... Je sais pas trop. Alors je sais qu'à mon, mon sens, il faut toujours avoir quelque chose qui étonne un peu, qui amène un peu de diversité, parce que sinon, on, on se dit pourquoi celui-là plutôt qu'un autre Il euh, faut à mon sens pas avoir une offre qui soit moins intéressante que le voisin, de toute façon, et c'est là où malgré tout, on reste dans le, la prospective du trop et du « est-ce qu'on est dans une échelle où ça va toujours être trop ?» parce que finalement, euh, il va falloir faire plus, parce que la première a fonctionné, mais maintenant, il faut faire plus. Alors... Comme on disait aussi, certains d'entre nous euh, bacs un peu moins, euh, mais ça n'empêche pas de, des projets de se faire aussi, parce qu'il y a aussi des nouveaux backers qui arrivent, mais euh, à un moment, on, on, on arrive aussi à saturation de, pour certains de place, de, pour d'autres de temps, pour euh, d'autres d'argent, enfin, voilà, etc. Euh, mais pour, pour un porteur de projet, oui, faut, il faut quand même pouvoir euh, se dire euh, si je fais de la figurine, il faut que ce soit un meilleur projet que celui d'à côté. Euh, là, on est un, par exemple, on a un, on a le, le, le Monolithe qui relance un, en ce moment un, un, un financement sur euh, Warpath, là, ou Orquest, non, Orquest, ouais, c'est ouais. Ouais. Euh, euh, ouais, ça. Euh, euh, bah, je ne sais pas quel va être le résultat, si on est dans les premiers jours. Hein, mais euh... Il n'y a pas l'air de s'envoler. Hein. Non, enfin, bon, un, les deux premiers, hein, c'est à savoir pour le premier jour, mais c'est vrai que tu pourrais t'attendre un peu plus, mais c'est ça que tu te dis bah, ouais, a... qu'est-ce qui va faire que celui-là je vais le prendre par rapport à d'autres alors que j'en ai déjà trois, quatre similaires euh, C'est compliqué. Tu euh, as des éditeurs qui sont très bien connus, qui ont une très bonne cote et ceux-là, bon, ils peuvent se permettre de, de soit, euh, on va pas dire faire de la merde, c'est pas vrai, mais soit faire quelque chose d'un peu différent ou un peu moins ou pas plus que d'autres et puis ça va, ça va passer quand même, puis ça va très très bien se vendre mais euh, ça dépend qui tu es, ça dépend comment tu arrives sur le marché, ça dépend tout ça quoi. Bon euh, nous on n'est pas du tout dans dans, dans ce dans ce domaine-là et puis euh, en tant que français lancer euh, un Kickstarter ou un financement participatif qui aurait cette ambition-là, euh, on a bien vu par exemple pourtant c'est un projet très sérieux la, la Malia euh, la boîte de jeux, ça ça a été un, une belle campagne mais ça pas été non plus la campagne auquel on aurait pu s'attendre par exemple il y a cinq ans on serait peut-être exactement le double triple je sais pas mm. donc c'est quand même une belle campagne mais et puis en plus avec des gens enfin des, des professionnels qui sont sérieux qui qui ont une bonne cote parce qu'on sait qu'ils font eux ils vont pas partir avec la caisse ils vont pas ils vont pas s'écrouler enfin voilà il y a tout ça donc euh, bon on voit bien que c'est quand même compliqué c'est parce que peut-être je sais pas le projet ressemble trop à un autre projet ou parce que des dungeon crawlers avec des figurines on en a trop ou, enfin bon euh, après, ouais, moi, moi aussi, j'avais un, pour revenir un petit peu à ce que tu avais dit un moment, j'avais l'impression que le que ça se ça se stagnait un petit peu, que les que les il euh, y avait de moins de moins de grosses campagnes euh, que certains faisaient toujours des grosses campagnes, mais il y en avait moins par rapport à avant. Bon, a priori, au niveau des volumes globaux, c'est à peu près la même chose, donc. Euh... L'avenir, je sais pas, franchement, euh, je ne vois pas, mais il va falloir forcément que euh, les gros éditeurs arrivent à proposer des choses qu'ils qu n'ont pas proposées ou que voilà, ramener des, des trucs un petit peu différents, parce qu'à un moment, on va être, comme vous l'avez évoqué, euh, tous ces moments ou un autre, c'est qu'on va être dans, euh, dans quelque chose qui va saturer forcément, ou alors compter sur euh, la démocratisation euh, pour que de plein de nouveaux euh, backers arrivent, quoi. Et, euh, et le, la démocratisation sur Kickstarter, c'est quand, quand même plus compliqué. En boutique, oui, sur Kickstarter, euh, c'est quand même plus, plus compliqué. C'est un schéma qui n'est pas, pour beaucoup de gens, qui n'est pas habituel et qui n'utilise pas ailleurs que, que pour le jeu de société. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus difficile d'accès. Kevin, un mot, deux mots, une phrase, au choix. <rire> <rire> Ainsi, il, il peut poser une question. Parce que là, la réponse était tellement large que j'en ai oublié la question. Hein. <rire> ouais, bon, et... Euh, non, mais est-ce que... <rire> Vers où on va, finalement Est-ce que, voilà, est-ce que pour toi, on est dans le oh, bon trop, va, dans le mauvais est... trop Est-ce que ça nuit à la communauté Est-ce que c'est plutôt à son avantage, parce que puis y en a mieux, c'est euh... euh, Tout à l'heure, quand tu as parlé du, du trop, ça m'a évoqué une remarque que je n'ai pas pris le temps de faire, au final. Euh, quand tu dis que les éditeurs cherchent à en faire trop, et que c'est aussi en partie de leur faute, parce qu'ils ben, devraient arrêter maintenant. Il faut quand même se dire, comme l'a dit David juste à l'instant, qu'il y a aussi quand même des nouveaux backers qui arrivent au fur et à mesure, et qu'eux, ils n'ont pas encore touché au trop. C'est le, le bon trop qu'il mentionnait tout à <rire> <rire> La première trop. dose, c'est toujours <rire> la meilleure, tu sais. Ouais. <rire> <rire> pas Le mauvais trop, parce que bon, lui, il est mauvais. Le <rire> <rire> bon trop, tu vois, celui qui est bon. <rire> <rire> Donc, <rire> je ne pense pas que ça va diminuer parce qu'en fait, comme la, euh, à partir du moment où tu proposes une, une campagne plus, plus, la prochaine fois, enfin tu proposes une campagne plus, plus, plus, qui va fixer à elle-même un nouveau standard, de nouveaux critères de jugement par les backers, qui vont attendre du plus, plus, plus, plus, la prochaine fois, ou même du ultra plus, tu vois. Euh, donc, euh, euh, Je me ces figurines de bons de... Cycle en, en laiton ou je ne sais plus quoi. Euh, bon, euh... <rire> en en, laiton, en uranium. <rire> non, mais c'est vrai, c'est la lessive qui lave plus blanc que blanc. À un moment, ils ont arrêté parce qu'ils savaient plus où aller. Quoi. Exactement. Euh, maintenant, Xavier va, va se laisser euh, époustoufler par des, des, des miniatures en cristal, en, en diamant. <rire> <tu vois. rire> eh bien, eh ben justement, eh ben, c'est intéressant, ouais. intéressant ce que tu dis, parce que justement, moi, ce que j'espère du marché, c'est qu'il sature un peu et que des projets vraiment novateurs dans la forme percent un peu pour renouveler ça. Par exemple, je m'attendais, tu vois, qu'il y ait un petit peu plus de projets semblables à Beyond Humanity, mais Beyond Humanity Colonies est tombé au pire moment de la crise du Covid, et donc finalement, le projet est resté quand même assez confidentiel. Peut-être qu'il va se populariser un peu, mais il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas cru en disant que ça va être un gadget en plastique piloté par une appli, et en fait, bah, ça sera oublié très rapidement. Moi, je suis, je suis, voilà, je suis pas tout à fait d'accord et je suis pas complètement euh, contre cette opinion non plus. Je pense que c'est un premier jet intéressant de possibilités étendues que pourrait nous offrir le jeu de société avec des nouvelles technologies. Oui, bon. tout le débat aussi qu'on a sur le, sur le jeu hybride en général. Hein, voilà, euh, exactement, exactement. Qui a déjà des partisans et des, des pours et des, des, des anti de manière tout assez, euh, tout à fait, assez marquée. Euh... Est... Moi, moi, en effet on peut toujours aller dans le plus plus mais tu vois par exemple bah, le plus plus pour moi il marche plus trop que ça parce que moi je suis quand même fan de Cthulhu Death Medaille j'adore la saison 1 et la saison 2 et puis là la saison 3 et 4 ça m'intéressait beaucoup et à côté ils m'ont fait du plus plus avec une boîte de figurines d'animaux une boîte de machin truc comme ça et ça m'a refroidi parce que je me sentais plus en phase avec ce projet là parce que déjà quand on me sort oui c'est la saison 3 et si vous backez, vous pouvez même acheter à saison 4. Bah, les mais est-ce qu'on est. Qu euh, est... Euh, voilà, quoi. Tu es sensible, toi, comme garçon. Hein. Oui, à moi, c'est le à moi. <rire> est-ce qu'on est encore la cible, tu vois Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui euh, dans la peau du quarantenaire qui va en boîte et qui s'étonne de plus se faire draguer Quelque part. Non, mais c'est ouais. vrai, c'est vrai. On en est en disant, mais moi, je ne suis pas satisfait. Mais est-ce que vraiment, on veut satisfaire, toi Ou est-ce qu'il n'y a pas derrière toute une génération de, de nouveaux backeurs qu'on ne voit pas parce qu'ils ne sont pas. On n'a pas de stats, tu vois, c'est pas très palpable, mais il doit y en avoir. Et nous, on se plaint, mais en fait, les éditeurs se disent peut-être, mais vieux croutons, on s'en fout. Tu vas, tu vois bah, Je sais pas, parce que moi, je me plains pas vraiment, puisque, à la base, si le projet, je me sens pas en accord avec, je back pas, et puis c'est tout, et ceux mmh. qui veulent backer, je vais pas aller les critiquer en disant « mais pourquoi vous bacquez ça ?» tout ça. Mmh. À partir du moment où le projet m'intéresse plus, il n'existe plus pour moi, donc je vais pas aller le critiquer sur des réseaux sociaux, des trucs comme ça. Donc... Non, mais pas jusque-là, mais même là, dans, tu vois, dans ta démarche, tu vois on a bah, l'impression que c'est pas bon parce que ça nous convient plus ou que... C'est pas, pas que c'est pas bon, c'est que ça me convient pas. Ça veut pas mmh. dire que c'est pas bon. Je suis sûr que Frost Haven est très bon comme jeu. Mais mmh. c'est pas... Ça m'attire pas. Donc voilà, c'est ouais. tout. Pas, ça, ça va pas plus loin, ma, ma, ma réflexion. Tu sais, moi je suis un... Un petit garçon simple encore. Hein, euh, donc simple je, voilà. et sensible. Voilà, ah, simple et sensible, exactement. Merci, je, enfin je suis reconnu. Enfin, enfin, les deux enfin. S de Xavier. Est quoi, est Merci quoi. à tous les trois. Euh, on va, on, on va s'arrêter là, parce que ça commence, à, ça commence déjà à déborder. C'était une émission qui, qui était plus ou moins contenue en termes d'errements euh, divers et variés. On n'a pas eu notre dose de hentai, mais promis, le mois prochain, Xavier revient avec des références que vous n'avez jamais vues. Euh, merci bien sûr à David Lenoury, euh, le fondateur, euh, président, euh, délégué de Boom Boom Games, euh, leader céleste de Boom Boom Games. Alors, c'est est une question que je pose d'habitude, c'est pas une question piège, là ça allait peut-être un peu pour toi, quelle est l'actualité en ce moment euh, Je sais qu'avec Maximum Apocalypse, il y a eu des... Oui. Voilà, c'était un peu chaud. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles on peut se réjouir ou d'autres actualités euh, Oui, alors je sais pas quand ça, tu publieras cette vidéo, mais oui, oui il, y a, il y a plusieurs choses que dans les. Mi-février à peu près. On, oui, à bah, mi-février, on aura déjà plusieurs jeux qui seront sortis. Hein, donc, mais euh, sinon, oui, on vient de, de signer un partenariat avec euh, la Daily Magic Game, qui est l'éditeur derrière la gamme Valeria. Donc euh, voilà, donc c'est oui, c'est pour nous, c'est plutôt euh, c'est plutôt le haut du panier pour nous, à hein, notre modeste niveau, euh, parce que bah, Lucky Duck à donc a annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre parce qu'ils ont trop trop de choses en fait, je pense a priori, euh, et euh, pas parce que la gamme n'est pas intéressante, mais c'est parce que bah, c'est des choix qui sont, qu on est obligé de faire hein, en tant qu'éditeur hein, de faire des choix forcément, et donc du coup, bah voilà, euh, nous comme des rapaces, on s'est jeté sur la proie. <rire> On était sans doute peut-être les premiers, mais voilà, on a réussi à, à sortir ça. Et bon, en tant que joueur, moi j'adore cette gamme-là, donc euh, ça, ça fait pl plaisir de pouvoir associer le plaisir du joueur et, et le travail de l'éditeur. Donc on peut attendre encore euh, plusieurs déclinaisons de, de l'univers de Valeria dans les, dans les mois et les années à venir, alors. Tout à fait, tout à fait. Parfait, merci encore à tous les trois. On se retrouve donc Vous. le mois prochain avec euh, peut-être un invité, peut-être euh, peut entre nous, messieurs, euh, selon. Euh, Selon les envies et le sujet. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très vite. Salut. À la prochaine.